Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre. J'étais en train de remettre ma chaise correctement. J'espère que cette petite euh, euh, introduction impromptue ne vous a pas trop dérangé. Je suis ravi de vous retrouver en ce mardi 18h, deuxième épisode de cette sixième saison. Et je suis très heureux vraiment de vous avoir encore une fois. Là, je vous vois, les frérots du chat. Vous êtes très jolis. Arte667, le t-shirt. Oui, oui, tu as remarqué. Le meilleur Arte667. Je remercie Arte Antwerp qui me l'a envoyé. Donc, euh, j'étais bien content content de le trouver, la musique Tarly, face enfin, ça c'est la régie qui s'est un petit peu fait plaisir, donc on était tranquille. Je profite de cette émission pour vous annoncer quelque chose, en fait c'est assez drôle, je vais vous préannoncer un truc, c'est pour vous annoncer que le 11 octobre, dans deux semaines, il y aura une annonce, voilà, donc je vous annonce qu'il y aura une annonce et c'est quelque chose qui risque de vous faire super plaisir si vous suivez souvent l'émission, derrière l'émission et à nouveau disponible en podcast, d'accord, sur Spotify, Apple, etc. Comme d'habitude, elle a été postée assez rapidement pour celle de Cyril Gann la semaine dernière. Avoir Cyril Gann, c'était vraiment un plaisir de ouf. Je peux même vous parler de plein de choses. Regardez, regardez, regardez, la semaine prochaine. Par exemple, il y a un Canadien qui est de passage pendant un mois. Il a dit si vous voulez faire des fit, appelez-moi. Bah, je l'ai appelé. Il va venir. C'est Gurki. Voilà, la semaine prochaine, ça va être le frérot Gurki qui va venir se prêter à l'exercice. Et puis le 11 octobre, d'ailleurs, ce sera la première femme de la saison qui viendra. On va faire un peu plus attention à ça, n'est-ce pas Ce sera Madame Avamaine. Donc, ce sera super cool. Donc, euh, j'espère que vous allez bien. Vraiment cool. Vraiment, je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Euh, mon train s'est bien passé et c'est surtout parce que je suis avec une personne. Que j'ai rencontré une fois, mais cette fois-là a suffi à me faire comprendre que c'était yeah, yeah. une personne très sympathique, très gentille. Hein, euh, c'était du miel. Quelqu'un a dit dans le chat, c'est du miel. Ah, yeah. Je suis avec le frérot Raska aujourd'hui. Yeah, Comment vas-tu, monsieur Ça va ou quoi, mon ref Tranquille Franchement, depuis Angers. Depuis ça va, Angers. super. C'était vu à Angers pour une vidéo euh, où tu visites les villes. Les villes de France. C'est ça. Incroyable. Super bien passé. Vidéo qui m'a valu euh, quelques critiques parce que j'ai dit que la Loire passait alors que c'était la Maine. Maine. Attention. Faux, Faux J'ai eu une foule d'angevins sur moi, laisse tomber c'est que ouais. moi, j'avais eu, euh, quand on avait fait le château, j'avais reçu un mail de semi-menace par les monuments de France parce qu'on n'avait ah ouais pas demandé l'autorisation pour tourner. Ah, y -y -y. Et depuis, j'ai parlé avec eux. Et maintenant, à peu près dans chaque vidéo, mm -hmm. ils me donnent un monument où j'ai le droit d'y aller. Okay. Donc il n'y a plus besoin d'y aller en secret. Oui, parce cœur. que je me souviens, on est allé dans la cathédrale et on ne savait pas trop si on pouvait filmer ou pas. On avait pris le téléphone. Exactement. Ouais, je me souviens. On y était allé un petit peu comme ça. En... Ah non, franchement, c'était une... vraiment cool comme vidéo, j'ai kiffé. T'as passé un bon été Ouais. Incroyable. Oh, t'as fait quoi un peu J'ai fait petite pause euh, un peu là, de, de, des réseaux, tout ça, euh, surtout le mois d'août quasiment. Mmh. Je me suis dit que c'était important euh, pour se ressourcer et bien démarrer à euh, septembre. T'as fait quoi T'as désactivé Twitter, Insta peut-être euh, Non, pas vraiment. Mais euh, en tout cas, j'allais plus sur YouTube. Je regardais même pas trop ce qui, ressort, ce qui sortait. Et euh, même moi, mes stats, parce que de toute façon, euh, tu ne sors rien. Donc forcément, ça descend. Mais juste je me suis dit, euh, c'est mon euh, pause, pause. Je suis parti avec mes potes, je suis parti avec ma meuf. Euh, je suis parti en montagne, j'ai fait de la rando, je oh. suis avec mes potes à Marseille. Non, franchement, c'était un bon été, un, un bon mois d'août. Petit délire côte d'Azur un peu Ouais, ouais non, franchement, c'était jamais. J'étais avec 10 potes de fac et tout, c'était trop bien. Pas changé de pays, non non, non, je suis pas. J'en parlerai peut-être après, mais euh, je vais peut-être bouger au Japon. Là, oh, ouais. bah, on a envie d'entendre voilà. ça. On a Non, ah, mais des vacances à la française aussi, ça fait vraiment plaisir, ouais. François. Hein bon, ouais, regarde là avec ta série. On voit bien qu'en France, il y a plein de trucs cool, donc en vrai... C'est vrai. Le passage à La Rochelle, là, que j'ai fait avec Yas ah <rire> c'était quelque Yass. chose. Hein. Sacré Yas J'adore ce mec. t'as beaucoup de choses à dire à propos Yas Bah, mec, j'ai fait la fac avec lui. Hein. Donc, euh, ouais, j'ai beaucoup de choses à dire. Hein. Beaucoup d'anecdotes, de soirées, donc on va... On va peut-être pas dire ça ici, tu vois. <rire> le but étant, bien entendu, pas de le mettre dans la merde. Voilà, voilà. Non, j'adore ce mec. Oh là là, le frère Yass, ça fait plaisir. Grosse dédicace à Yass encore. T'es nul à FIFA, donc euh, je, je, je tiens à le dire. Voilà. En ayant moi-même perdu mes trois, trois premières drafts que j'ai fait tout à l'heure, en prenant quatre ans à chaque fois, on va éviter d'en discuter gentiment. On va commencer euh, tranquillement. Euh, moi, j'aime beaucoup, tu vois, euh, les personnes qui euh, essayent d'avoir une accroche locale. Tu mm -hmm. vois, Genre surtout en dehors de Paris, qui essayent de faire vivre le truc en ouais. dehors de Paris. On est dans une industrie, tu vois, et c'est normal, où tout est très centralisé. Euh, la preuve, on, nous prenons, toi et moi, le train pour venir ici et faire l'émission, alors qu'on n'habite pas dans cette ville. C'est bien la preuve non, du, de fou, hein. du, de que tout c est, est centralisé là. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec toi. Et on va en parler, forcément, vu qu'on va en parler, j'aimerais commencer gentiment, euh, du coup, dans cette émission, par te demander qui es-tu, d'où viens-tu, et quel a été ton parcours scolaire Nous sommes tout oui. Eh bien, Simon, un quart de siècle. Euh, je suis né à Angers, donc en angevin et je me trompe sur la Maine et la Loire, alors là c'est pour ça que je me suis encore plus fait la, déterminé. Route. la route. Et euh, pour le parcours scolaire, bah ouais, un classique. Hein, j'ai fait euh, moi, j'ai grandi euh, dans le centre-ville d'Angers jusqu'à 12-13 ans. Ouais, donc j'étais enfin euh, dans un quartier euh, à côté d'Angers qui s'appelait Justice. Après, j'ai bougé en campagne et j'ai fait euh, mon collège-lycée, euh, collège-lycée en campagne. On va dire, était dans les alentours d'Angers, genre c'était ouais, c'est peu... ça, c'était à 10-15 minutes d'Angers, tu vois. Et euh, du coup, euh, élève euh, moyen, tu vois, le mec un peu discret, mais euh, tu vois, qui a, qu a des bonnes notes. Mais euh, tu vois, en fait, les profs m'aiment bien, mais en soi, euh, bon, je suis un, un petit cancre quand même, tu vois, donc, euh, mais ça va, c'était cool. Élève moyen, mais bonnes notes, normalement, voilà, bah bon, monsieur, c'est antinomique, ça. Non, mais moyen, dans le <rire> sens où tu vois, les remarques étaient euh, pas bonnes, okay. mais j'avais des bonnes notes, du coup, euh, ça atténue un peu le truc, tu vois. Et euh, sinon, j'ai fait un bac, bac euh, ES classique. C'est bien ça. Petite mention, elle a gratté. Oh, bien, ouais. Très... assez, bien ouais, assez bien Ouais, c'est bien. Ah. Je suis 13,97, donc je peux dire que je vais là, là. Ils t'ont même pas en... mis au jury ah, le non, non, ils s'en les couilles. <rire> ouais, donc, euh, non, ouais, bac ES, euh, voilà, euh, option match je crois, ouais, c'était ça. Et euh, let's go. Hein. Après, j'ai fait. Ah, bah si, après, études supérieures, bien évidemment. Bah oui, monsieur. Euh, j'ai fait, du coup, une école. Enfin, pour l'anecdote, j'ai fait une semaine euh, de fac d'histoire. D'accord. Parce que j'ai eu ce truc de, tu sais. Euh... <rire> J'ai toujours eu cette impression de, tu repousses le moment où tu dois choisir, et puis arrivé bah, le jour de la fin, j'ai mon bac et tout, je fais, bah, je sais pas quoi faire. T'avais mis quoi un petit peu sur parcoursup ou alors des, sur APB vraiment, à dalle, hein. il y avait des trucs qui n'avaient aucun sens, enfin, j'ai testé plein de trucs. Et je me suis quand même dit, bon, euh, je crois que j'ai eu 19 ou 20 au bac d'histoire, du coup je me suis dit, bon allez, euh, on va aller en fac d'histoire. Alors que vraiment, j'en ai pas grand chose à faire, tu vois et je suis allé là-bas je me suis dit ok bon c'est pas mon monde tu vois au bout de trois jours je me suis dit il faut que je parte de là les mecs étaient passionnés d'histoire alors que moi j'en avais vraiment rien à faire quoi j'étais juste euh, j'avais juste une bonne note quoi moi et... je me demande s'il n'y a pas 90% des étudiants qui ont mis une licence éco-gestion dans leur ah ouais, putain. eh les gars du chat la, la fameuse psycho aussi là je crois que psychique. vous avez tous à un moment mis licence éco-gestion on l'a tous mis même si on n'avait pas forcément l'occasion de faire euh, d'y aller tu vois euh, ou de poursuivre dans cette voie c'était le classique euh, classique euh, tu vois clairement et, euh, et du coup, j'ai eu la chance de. Enfin, j'ai contacté euh, une, une école, donc celle que j'ai fait avec, euh, avec Yas, qui est une fac école, enfin, c'est une fac payante, quoi. D'accord. Bon, tu te fais un peu avoir, mais. <rire> une école privée. <rire> voilà, c'est ça. Euh, mais qui a quand même la possibilité d'avoir le crousse et tout. Donc, moi, euh, c'était plutôt bénéfique pour moi parce que mes parents n'ont pas forcément les moyens et que c'était une école qui coûtait de l'argent. Beaucoup d'argent, quand même, tu vois, ça fait euh, plus de 15 000 euros ta licence, quoi. <rire> OK. Ça pique. Une et bonne bourse, ça, voilà, a... est ça, tu vois. ça met bien. Tu vois, je t'ai échelon deux tu vois, donc ça, ça aide. Et à côté, je t'ai fait un McDo et tout, donc c'était cool. Enfin, c'était pas cool, mais ça me permettait de, de, de payer l'école. Et du coup, ouais, j'ai fait une licence euh, information, communication, option journalisme, tu vois. Donc, ah, euh... option journalisme eh Ouais, attention. t'étais parti sur une petite carrière ouais. peut être de, de rédacteur. Ouais, bah je sais pas, je me suis chauffé là dessus. En fait, euh, tu vois, euh, j'ai toujours kiffé le milieu du, du hip hop, du rap. Mais je me voyais pas faire du son ou être un G machin et tout. T'as déjà essayé et... peut-être de kicker un jour Non non non. Non. <rire> non. Non non non. Il m'a fait le regard un peu coupable. Je ne dirai pas ça ici, je ne le dirai pas. Non non, je pas pas encore, pas encore, on va dire. <rire> pas encore. Bon, allez, pas mais encore. Euh, mais du coup, euh, je sais pas ce que je disais. Tu me ouais. disais que t'avais fait, euh, t'étais passé par là, mais tu avais fait le truc. Ouais c'est ça. Et du coup, je me suis dit bah. Tu vois, j'ai commencé à découvrir un peu euh, bah, ce que faisait Mehdi Maizy euh, à, à, à cette époque-là. Et je me suis dit, ok, dans le journalisme, autour de la musique et tout, ça pourrait être cool, tu vois. Donc je me suis mis là-dedans, euh, dans cette licence. Et voilà, trois ans euh, un peu chaotiques, hein, on va pas se le cacher. Des hauts débats Des hauts débats, bah, parce qu'en fait, j'étais... Euh, dans Un cercle un peu vicieux dans le sens où euh, l'école, enfin tous les mois j'avais euh, presque le loyer, euh, plus euh, tu vois la bouffe, euh, et puis l'école, j'avais presque 600-700 euros à sortir. Ouais, quand tu es étudiant, bon, bah, j'avais 200 ou 250 euros de bourse, fallait que je trouve le reste, quoi. Tu vois, j'avais un peu d'APL, mais il me manquait 300 balles à chaque fois, donc euh, bah, je fait à McDo. Sauf que McDo c'est hyper prenant, tu vois, c'est des tu fais trois heures par-ci, deux heures par-là. En fait, ils il place des petits bouts heures comme ça, mais en fait, ça te Fatigue plus que si tu faisais euh, deux jours à 10 heures, tu vois, et puis ciao. D'accord, genre ouais. c'est placé à des moments, peut-être ouais. genre après les cours ou avant, mais donc du coup... ça. C'était un, un peu chaotique là-dessus, dans le sens où tu, sais, tu finissais à 2 heures, il y avait cours à 8 heures. C'était en mode, bon, allez, let's go. Tout ça pour des cours en amphi, il y a 150 personnes, es là, tu, piques de, tu piques du nez et tout. Mais en vrai, euh, vrai c'était cool. J'ai fait euh, la rencontre de tous mes potes d'aujourd'hui, tu vois. Mes vrais SRAB et tout, euh, sont de, de cette école-là, donc en vrai... Euh, non, c'était une belle, euh, belle expérience, c'était cool. Mais pas forcément pour les cours, plus pour euh, la vie étudiante, quoi. T'avais quand même ressorti avec le diplôme et tout Ouais, mention, mention bien. Attention. Oh, cette fois, eh, mention bien et eh ouais, attention. Non, franchement, c'était cool. Puis à côté de ça, en plus, j'avais euh, ce qui était bien dans cette école-là, il y avait un, la possibilité, sur la deuxième ou troisième année, de suivre en parallèle une autre formation, qui était euh, la formation de l'étudiant entrepreneur, et, euh, qui était un truc diplôme d'État et tout, tu vois, où... Enfin, euh, D'ailleurs, c'était euh, Saïd Chaban, euh, Disco, qui, qui, avait, euh, le, le, qui portait le truc. Euh, l'année où c'était stylé, sérieux Ouais, ouais c'était trop bien, en vrai. Euh, bon, maintenant, il est dans d'autres affaires. Voilà, on n'en parlera pas. Mais... <rire> euh... Méfiez-vous des gens qui sont dans les trucs d'entrepreneuriat. Euh... Méfiez-vous, c'est important. Euh... Et franchement, bah, c'était marrant tu vois, d'avoir euh, le président Disco qui nous faisait ça. Enfin, C'était cool, en vrai. Et puis, j'ai appris pas mal de choses qui m'ont permis, après, de me lancer sur la L3. En parle de mes études, à commencer à créer mon auto-entreprise, faire un peu de... De vidéos, etc. Quoi. On va en parler après, je pense. Ce que j'allais te demander, j'allais te dire au milieu de tout ça, un petit peu de, de tout ce parcours scolaire et mm -hmm. de tout ce que tu apprenais un peu, les fuck shabbans qui commencent à voler <rire> dans le chat. <rire> C'était quoi un petit peu ton rapport, toi, au milieu de tout ça, avec YouTube et les réseaux un peu en, en général à ce moment-là Comment tu as été un peu arrivé là euh, et bah, Moi, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'étais très jeune, même très très jeune, tu vois. Euh, j'ai eu, on va dire, un petit cheat code de voix qui fait que cette voix-là, j'ai eu à l'âge de 12-13 ans. Donc, tu vois, sur les... les, les, les euh, comment ça s'appelait euh, Skype. Ouais. Euh, bah, euh, je faisais croire que j'avais 18 biches, tu vois. Donc, je jouais avec des plus vieux et tout. Je me tapais des barres. Et du coup, j'ai pu commencer à, à faire un peu des, des vidéos YouTube autour du jeu vidéo et notamment autour de Minecraft. Et euh, j'avais ouais, 12-13 ans, tu vois. C'est vrai que tu as une voix qui est grave et reposante. Merci. Ça bien. régale, ça régale, merci beaucoup. Savez, on pourrait limite un peu penser au chanteur, à la tu sais, voix ouais, très prononcée. Et ouais, les exactement, et, tu vois. Barry White, Let's Exactement, <rire> tu vois. il y a un chanteur italien comme ça aussi, qui est super connu, la voix de à 12 ans, là, mais ça se voit, c'est très apaisant. Euh, mais du coup, tu vois, c'était cramé quand j'étais en cours. Tu vois, c'est pour ça que j'avais euh, des mauvaises appréciations dans, dans ce, de, de ce sens-là, c'est que... Bah, à chaque fois que je parlais, ça faisait Tu vois ce que je veux Dans le fond de la classe, et ça faisait Simon Merde. je fermais ma gueule, tu vois. Même quand on me demandait une gomme, on me demandait une gomme, je disais tiens, et juste le tiens, tiens, la prof, vas-y, c'est bon. Du coup, je parlais plus, mais c'était horrible. Le chuchotement, voix grave. Je te jure, laisse tomber. Aucune discrétion, le gars. Mais ouais, du coup, j'ai commencé les vidéos. À 12-13 ans, tu vois, je m'amusais, euh, je filmais avec fraps sur mon écran, là, let's go. Oh, voilà. fraps c'est à l'ancienne, ça te faisait des vidéos avec des bandes noires. Ouais, tu connais. Et, euh, et je montais avec un vieux truc, je crois que c'était Movie Maker ou une merde comme Windows ça. Windows Movie Maker. Ouais, voilà. J'ai monté et, avec euh, Ouais, on connaît. Euh, euh, <rire> franchement, Alors, tu peux pas faire grand chose, hein, mais bon, ça, ça dépanne au début. Et, euh, et ouais, je kiffais, tu vois, je faisais ça, je tournais ça le mercredi après-midi quand, quand mes darons ils taffaient et qu'il n'y qu avait personne dans la maison et que je pouvais euh, recorder ma voix sans qu'on me dise pourquoi il parle à qui, euh, le frérot donc euh, non en vrai c'était cool, c'était marrant cette époque-là. Et puis j'ai abandonné, tu vois, au bout d'un moment, euh, parce que j'étais arrivé, je crois que c'était en, en seconde ou en troisième, je sais plus, euh, t'avais un, un bout qui, enfin tu vois, genre à un moment ça se sait, et à cette époque-là c'était pas, euh, pas stylé, tu vois, genre t'étais un, un nerd dans ta chambre, tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et du coup moi c'était un peu mon petit jardin secret, et puis j'étais pas forcément quelqu'un de très confiant euh, de base, tu vois, donc ça m'a encore plus mis une cartouche parce qu'en fait ils ont montré ça un peu à tout le monde en classe, tu vois. Carrément, ça l'a mis sur le diapo, machin. Je oh me les chiens ah ouais, ouais, C'était violent. Et hey, des fois, les mecs c'est ce des bâtards, sérieux, tu ce que au je dire. Dire. du coup, bah voilà quoi. On s'est, on s'est préparé à, à la vie très tôt, quoi. c'était dur. <rire> oh non Tu sais que vraiment en termes de bully au collège, c'était ah, ouais, c'est violent. Les gens, hein. des mais bon, batards, après, ouais. moi, j'étais quand même aussi un petit, un petit con avec plein de gens. Donc en vrai, c'était donnant, donnant, quoi. Mais euh, mais pas de harcèlement, les refs. c'est pas bien. Non, mais tu sais que mettre ta vidéo sur Diapo pour la montrer ah ouais, mais et avoir encore. les remèques alors qu'on se prend pour un vidéaste, on se prend pour ah ouais, un youtuber. C'est ça, tu vois, <rire> ah, ah, laisse tomber, ah, c'était exactement ça. Donc, euh, ouais, non, c'était assez, euh, ça m'a mis un petit, un petit coup, tu vois, je me suis dit ouais, bon bah, vas-y, j'arrête, tu vois, c'est vrai que c'est peut-être un truc de, de, de merde que je fais. Là. Mais t'avais quoi peut-être comme référence qui a avec qui t'inspirait Tu suivais qui peut-être à époque inspiré, À cette époque-là, bah, c'était très la vibe, la, la vibe Minecraft, tu vois. Donc euh, moi, je me rappelle, j'avais fait un truc, j'avais participé à un truc, euh, euh, c'était la Cité des Sables. Mais arrête. Mais si, mais j'avais quand même, je crois, j'avais 10 cas sur YouTube à ce moment-là. Ah, t'avais euh, quand même un petit suivi, ouais, pas Dika, mal. ouais, ouais, c'est cas. Ouais, en fait, je faisais, bah, tu vois, des interviews de, de, de YouTube en Minecraft, sur Minecraft, des trucs. Enfin, c'était, je m'amusais, quoi. T'avais qui T'as eu des Frigiel des, des, des, Non, des... c'était des gens vraiment pas, pas connus, tu vois, okay. mais c'était euh, petit à petit. Euh... Mais euh, ouais, sinon, j'avais eu... Euh... J'avais la possibilité de faire un truc à l'époque avec Zelvac, je crois, tu vois. Qui a depuis relancé une chaîne avec Saint Calmez et ça s'est pas fait. Au final, j'étais grave déçu et tout, je me souviens. T'as eu le seum Ah ouais, j'ai eu le seum Parce qu'il avait fait un concours où c'était en mode, je sais plus c'était quoi le truc, où c'était une map qui était que dans les airs. Je sais plus comment ça s'appelait. dans le chat. Ils vont dire et je vais te donner la... Et en fait, il avait mis le top commentaire. Si tu fais des vidéos sur YouTube, machin Minecraft, top commentaire. Tu viens avec moi pour finir la saison. Moi, j'étais arrivé top commentaire et il ne m'a pas contacté. Du coup, j'ai eu le seum et j'ai envoyé un message. Il me fait oh, au final, je sais pas quoi, il avait pris quelqu'un d'autre. En fait, mais je pense que c'était un truc de timing. enfin Bref, j'avais 13 ans, tu vois, skyblock Skyblock. Ah, ouais voilà. Mais tu vois, j'avais euh, j'avais la frustration d'un gamin de 13 ans. Tu vois, donc j'étais là, putain, c'est dégueulasse, c est, c est important complot, de... complot. Ouais, ouais <rire> tu m'étonnes contre moi. On veut pas que je réussisse. <rire> euh... Non, mais c'est important de se rendre compte et, et de le dire quand même. Moi, j'ai un respect infini pour Zelvac le mec a fini YouTube Ouais, de fou. Vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, Zelvac, c'était un YouTuber Minecraft mm -hmm. qui était vraiment big. Top, hein. Il a Il tout avait arrêté. Euh, c'est euh, ouais, ça, c'est ça, c'est ouais. ça. Il a tout arrêté. Et après avoir tout arrêté, il a recommencé une chaîne mais de zéro. Mm. Je crois même sans forcément, ou peut-être en en parlant un petit peu, mais ouais, vite, vite fait. fait hein. Et il est monté euh, maintenant et, je Et, peux et en faisant les... totalement autre chose, je crois des, bah, quoi, des DIY, des choses. DIY, comme ouais, ça. Des ouais, voilà, il... de produits, des trucs comme ça. Exactement. Ouais. Et il, et il ouais. est remonté encore plus haut que ce qu'il avait dans ouais, son de prime ouf. de période gaming. Tu vois, ouais. Et... ouais, clairement. Non franchement, euh, très fort. Casser YouTube sur deux segments ouais. comme ça totalement opposé sur deux chaînes. Il pas sa tête avant, tu vois. C'est même les gens qui le découvraient, ils connaissaient pas forcément euh, sa chaîne avant euh, Minecraft. Donc euh, franchement, c'est ouf. Non, il était fort, il était fort. Je précise juste, je renifle beaucoup. Je sors d'une maladie. Les refs petits yeux, reniflement. J'essaye de de faire au mieux il y a eu le maquillage pour essayer ouais, d'arranger essaye. un peu ça, mais ça va t'as un bon teint t'es bien ouais, t'as une belle veste t'es drippé mon gars <rire> ça m'a fait rire parce que beaucoup ne le savent pas tu vois mais t'as commencé la création de contenu donc comme tu l'as dit avec cette première chaîne Youtube un mm peu -hmm. bon Minecraft etc mais tu l'as fait également en tant qu'animateur d'émission d'une petite émission de radio ouais. pendant que t'étais justement ça, à, à, la fac. à la fac et t'as également été créateur enfin cadreur pardon un peu réalisateur de, de beaucoup de clips de rap ouais. et notamment pour Prime. Mais à l'époque, tu as été ouais, euh, à l'époque Radio Sex Los Angeles. Ouais, ouais, ouais, j'étais là. là. Est-ce que tu veux On nous en parler un petit peu Parce que je sais que certains ne le savent pas. Ah ouais, bah alors, euh, en gros, du coup, pour reprendre ce que tu disais, pendant que j'étais à la fac, j'ai eu ce truc de euh, les cours, c'est bien, mais euh, ça serait bien de reprendre un truc un peu créatif. Tu vois, de créer à, à côté des cours et tout, tu vois. Et euh, j'avais des potes qui avaient une émission hip-hop euh, sur, euh, sur Radio Campus. J'ai commencé à faire un peu de technique. Après, j'ai écrit quelques chroniques, etc. Et je me suis dit vas-y il y a deux viewers frérot c'est pas je fais pas ça pour ça mais j'avais envie d'avoir des retours tu vois normal mec quand tu taffes tu j'ai fait taffes... ça un, un an et au bout d'un an tu te dis bon ça serait bien d'avoir un, un peu plus de visée un autre step tu vois c'est ça genre la, que ce soit mieux plus qu'un un pote qui est écouté pour faire plaisir ça, quoi tu vois ouais, parce que tu as deux potes qui trop bien l'émission hier les deux potes Il avait que deux viewers c'était vous <rire> les gars <rire> tu vois genre. vous vous streamiez sur quoi genre vous aviez une onde radio ou vous, vous ouais, streamiez sur la radio ah. et tout radio ah. locale tu vois et styliste. puis euh, après tu pouvais retrouver ça sur euh, sur le site directement et tout. non franchement c'était gauderie et, euh, et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais continuer mes chroniques, mais je vais faire ça sur YouTube. Donc, euh, je suis resté sur le format voix off parce que c'était ce qui m'allait et que je trouvais que je posais bien ma voix. J'arrivais pas, tu vois, à me filmer, c'était inconcevable pour moi. Peut-être vis-à-vis du trauma de l'enfance, tu vois, de, de, de, de se faire afficher ouais, sur YouTube, Minecraft. je me suis dit, ouais, bon allez, c'est mon petit truc perso. Vas-y, je le fais, mais en euh, niveau à la voix, vois, voix off et tout. Et, euh, et franchement, ouais, c'était une bonne expérience. Ça m'a appris à faire un peu de montage à développer une petite audience etc et rapidement je me suis dit j'aimerais bien apporter plus que que juste faire de la chronique et je me suis dit vas-y j'achète une caméra un machin et, euh, et je commence à faire des clips je commence à faire des clips donc ça c'était en L2 tu vois au moment où je suivais le truc de, de formation d'étudiant entrepreneur. donc euh, j'avais cette volonté avec les clips etc donc commencer à mon, créer mon, mon auto entreprise et arrêter de, de, de faire des billets au black dans les cités à côté. <rire> voilà quoi. Tu voulais professionnaliser. Ouais un peu voilà, voilà c'est ça tu vois. Et oh, euh... Le billet au black avec les petits rappeurs du. Bah coin. ouais c'était ça tu vois et puis voilà les galères que c'était gros laisse tomber que des histoires de ouf enfin, bref. Ah oui bah ah, on va en faire une vidéo. Je pense euh... des impayés euh, en voiture en Pas voilà, forcément tu vois euh... non, en vrai, non non au contraire hein. au contraire ça souvent ils te payent même avant le clip et tout. <rire> Enfin, ça va. Non, non, mais c'est plus. Tu sais, parce que je sais que dans le milieu du rap carrives, et dans le milieu de la réalisation qu'à ça, les mecs, ouais. les mecs, souvent, ils doivent courir un peu derrière. Ouais, non, non bon ça là, va là. en vrai. Moi, ça allait. Mais euh, c'est plus, tu vois, t'es sur un spot, mais bon, t'as bon, 50 boucles, donc forcément, t'as les comptes des qui ils veulent prendre ton, ta carte SD, ton machin. <rire> enfin, tu vois. Okay. Euh, t'as as des mecs, le machin, il ouvre le coffre de la, de la voiture, il veut sortir un pompe. Tu dis, non, non, <rire> moi, je, je veux pas ça dans le visuel, parce qu'après, ah. c'est toi qui prends. Moi, j'ai un pote, il a fait un clip avec des armes, bah, il est allé au tribunal. Arrête Genre, pour témoigner euh, ou alors pour répondre de bah ça. Pour répondre de ça et tout. Alors c'était pas ses Non, c'était pas ses armes. Waouh Pas armes. Wow. Enfin, que des trucs. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça, faut faire gaffe quoi, tu vois. Genre, ça euh, veut sortir le pompe du ah, coup, ouais, non, faut non, y genre, aller. faire gaffe, tu vois. Mais, euh, mais oui, c'était une bonne expérience, tu vois, c'était cool et tout. Et, euh, et à côté de ça, je me suis dit, bah, sur ma chaîne YouTube, ce qui serait cool, c'est de proposer des clips à des artistes que j'aime vraiment, même gratuitement, tu vois, pour montrer un peu euh, bah, sur YouTube que voilà, je fais des clips et que. Euh, et que j'ai aussi cette, cette palette-là en plus de, de faire des chroniques, etc. Mais et quand tu as commencé à faire des clips juste rapido pour ceux qui nous écoutent et qui se disent que la transition a été rapide, c'est comment que tu as appris Tu as regardé des tutos Tu as acheté Alors un matériel qu'on t'a conseillé euh... Ou tu es parti comme ça et tu as commencé à filmer genre vraiment au hasard J'ai eu la chance euh, d'avoir du coup une fac où il y, y avait euh, un espace audiovisuel. Ah. Donc tu vois, j'avais des caméras et tout que je pouvais emprunter là-bas. Je me suis fait la main dessus et après j'ai acheté. Mais c'était vraiment de la bidouille, enfin, tu vois, débrouille et tout, tu vois. Genre, j'ai pas, pas forcément regardé de tuto ou quoi, je crois. Euh, et puis, vu qu'on avait un peu de cours d'audiovisuel, on montait un peu sur Final Cut, etc. en cours. Donc, j'ai naturellement été dessus. D'accord. Puis j'ai testé des bails, tu vois. Bah, C'est marrant, c'est-à-dire que la fac t'a donné en quelque ouais. sorte les premiers outils. Ouais, vois. quand même, quand même. Donc euh, là-dessus, c'était cool. Et, euh, et petit à petit, clip, euh, j'ai commencé à travailler en parallèle avec euh, des youtubeurs, euh, juste à la fin de ma L3. Et, euh, et puis, euh, petit à petit, il bah, y a plein de youtubeurs qui ont commencé à faire du son. Donc, euh, bah, je me suis dit qu'il y avait peut être un créneau à prendre. Et vu que je savais faire des clips, tu euh, vas faire des clips pour, euh, pour des youtubeurs directement. Ah, ça t'a même ramené à, à Los Angeles Ouais, avec, franchement, c'était euh, C'était comment un peu tout ça ouais, c'était ouais, trop bien. Un peu. Ouais, ouais, ouais. Euh, du coup, on était resté un mois et demi, je crois, euh, bah, avec l'époque euh, la team Radio Sex. Et, euh, et bah, moi, j'étais avec Prime. Euh, il préférait être de son côté à ce moment là et tout. Et euh, franchement, c'était Bah avec euh, Prime et Erico à l'époque. Euh, on est resté ouais, un, un mois et demi euh, ensemble euh, à LA, on est à Vegas. Franchement, c'était des grandes barres. Ça avait abouti sur quel clip euh, C'était Iwigo. D'accord. Mais c'était lunaire hein, ce clip hein. Et puis bah c'est prime et ses idées euh, de ouf tu vois. Mais, genre, était lunaire, on genre. était parti à Ibiza avant. On avait fait un clip qui était euh, cool tu vois. Et il m'avait dit non j'aime pas. Du coup je pars là, là tu veux venir Je sais pas bah, frérot. Bien sûr. Bien sûr oui. <rire> oui oui. Je veux du pas coup, Je suis parti là bas. Et au final le clip on voulait faire. Euh, tu sais moi je cherchais des plans des trucs. Et au final il m'a dit non on va le faire. Euh, on est allé dans la chambre d'hôtel de Vegas. Il m'a dit on a j'ai fait une prise il m'a dit c'est celle là. Je Attends, mais on peut faire d'autres plans et tout. Il me fait, non, non, c'est bien, j'aime bien One Shot, let's go, j'aime bien l'énergie. Je suis en mode, ah, ok. Let's du coup, go. Bah, après, je me suis débrouillé avec ça, tu vois. Mais <rire> euh, tu vois ce que je veux dire Amine est comme ça et tout, tu vois, mais c'est gaulerie. Moi, je peux capter. J'ai je, je, je, le sentiment, tu vois, c'est aussi parce qu'on n'est pas encore au niveau de la télé et tout ça. Mm. J'espère qu'on n'arrivera jamais trop à, à ça sur ce niveau. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup encore sur YouTube quand ils prennent... Euh, on n'aime pas faire 150. Ouais, ouais plan ouais de ouf on aime bien bah, l'énergie d'un plan on, tu vois, ou alors refaire une ou deux fait, fois tu... mais pas de ouf non plus tu vois typiquement dans les vlogs tu vois moi j'ai monté beaucoup de vidéos de youtubeurs souvent c'est ça reprend la phrase ça, machin je sais que prime quand je le voyais filmer il s'en fout de enfin genre euh, il passe à autre chose hein. s'il n'y arrive pas tu sais il... enfin il ne en comprend pas quoi ouais. tu vois genre il nique sa mère donc en vrai c'était des là dessus c'est une façon de faire en vrai. Oh, ouais, ça. je trouve ça une une authenticité peut-être supérieure ah, ça. par ça, moment je pense et et ouais du coup bah ça tu vois, euh, pour Prime, c'était là, là, un peu le moment de transition quand je suis revenu, où je me suis plus concentré sur euh, mon moi sur YouTube après, enfin, euh, mon côté euh, création de contenu. Et ouais, ce tout, que ouais, tu mon faisais. Côté, euh... tu vois. Donc ça, c'était euh, fin... fin 2019, quoi, quand je suis revenu et tout. Il y a plein de mecs qui disent, hein, je viens de le revoir, c'est vraiment ta réalisation tapate, lourd euh... le feu cli. <rire> ouais, hein? Plus incroyable, mais ça va, ça ah, va. Ah, les ouais. mecs, ils ont encore ah un ouais, avis okay. qui est correct quand même. Okay, okay, okay, Pour un truc qui a trois ans, c'est pas mal. Tu vois. Enfin, fait, 2019, c'est il ouais. y, y a pas si longtemps. J'ai vu que tu arrives sur YouTube un peu avant, tu vois, ouais. c est, c est, ces moments cadrage avec Prime, etc. Ouais. Genre là, on a fait un peu un fast forward, tu vois. Mais en commençant par parler de plein de choses, j'ai vu que tu avais parlé de Riless. Mm -hmm. J'ai vu que tu as parlé également de, un peu de rap féminin. C'est ma toute première vidéo, Riless, je crois. Et de, pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est ta toute première vidéo. Tu vois, Ouais, c'était ça, j'avais fait Riless. Et euh, en mode, euh, je parlais de, de mes découvertes, tu vois. Et je parle de ça. Et puis, six mois après, t'as Seb qui fait une, la fameuse vidéo euh, qui, qui donnera le coup de boost euh, à Rilés derrière. C'est que, mec, en, re en retombant sur la chaîne YouTube de Rilés, j'ai vu, il avait des trucs à 80 millions de vues. Ah, mais c'est lunaire. Hein. C'est là que tu vois l'impact. Enfin, c'est scandaleux, en C'est un, un truc de fou, sans déconner. Et, euh, et ouais, et du coup, bah, tu vois, à ce moment-là, moi, j'avais cette vidéo-là, elle devait avoir, euh, je sais pas moi, elle devait avoir euh, peut-être euh, 5000 vues, tu vois. Elle, bah, ah ouais. elle a bien pris à l'époque, tu vois. Enfin, pour moi, c'était ouf, tu vois. Et, euh, et ouais, en l'espace de 24 heures après la sortie de la vidéo de, de, de, de Seb, et bah, forcément, recommandation, direct, là, je vois 100 000 vues, 200 000 vues, elle monte à 400 000. Là, la, la magie de l'algorithme YouTube. Ouais, ok, et puis, bah, que des gens. Euh, euh, tu plagies euh, Seb <rire> <rire> ouais, Toute, date fou. de sortie. Ouais, ouais, c'est <rire> ça, mais bon, tu te prends pas la tête. Et puis, mais c'est là que j'ai commencé à me dire ah ok, les gens, enfin, t'as une majorité de gens qui vont pas faire attention aux détails et du coup qui vont s'empresser de commenter un truc parce qu'ils pensent avoir raison. C'est là que j'ai commencé à me dire ok, faut prendre un peu de distance avec ça et tout, tu vois. Mais, euh, ouais, à euh, prendre trop à cœur. C'est ça. Surtout moi qui avait ce truc, tu vois, où je voulais vraiment bien faire, etc. Dès le début. Et, mais en vrai ça m'a donné un coup de boost, tu vois, je suis vite monté à ouais, c'est ça, ça m'a ramené je suis plus euh... enfin j'étais pas loin des 10 000 abonnés, tu vois à ce moment-là. Donc là. ça t'a refait 10 000 abonnés ouais, mais cette ça. fois dans un créneau qui te faisait plus, ça nous voit un peu le rap. C'est ça. Et du coup après j'ai continué mais j'étais pas j'étais pas actif, tu vois, je sortais une vidéo tous les 4 mois parce que j'étais en croix à côté, tu vois, c'était au niveau de la L2. On est un peu mélangé dans l'histoire mais euh, c'était au niveau de la L2 et puis euh, et puis après bah ouais euh, début L3, c'est là que j'ai commencé vraiment euh, à me focus plus mais pour bosser pour d'autres gars, etc. Tu vois, à ah, essayer de générer de l'argent avec ça parce que euh, YouTube ça ça payait pas quoi. donc... Euh... McDo, j'en avais marre. Ah, j'en avais marre, mec. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, ouais, Je suis vite parti. Hein. J'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'en regardant un petit peu ce que tu as fait en termes de contenu, tu as parlé de rap féminin, de rap en général, un peu des, des analyses, des mmh. choses qui fonctionnaient un peu à l'époque, oh, ouais, soit 2017, ouf. 2018. Ouais, un peu, j'ai bah, C'était le créneau, de... euh, créneau euh, règlement, tu vois. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Ouais, ouais, C'était un peu le, pour le créneau règlement. Ouais. Pour la petite anecdote, c'est ça qui est drôle, c'est que. T'as beaucoup de gens qui, qui ont pu dire aussi à ce moment-là, euh, ouais, euh, copier règlement aussi, tu vois. Mais en vrai, de vrai, tu vois, j'ai commencé un ou deux mois après lui, tu vois, c'était vraiment assez, assez proche. Ouais, c'était un et... peu, enfin, ça c'est une méta un peu. Bah, c'est ça, c'était une méta, c'est comme des gens qui font des vidéos euh, React ou machin, pendant un moment, il y a eu ça, tac. Enfin, tu vois, c'était une bonne expérience. Mais j'ai vite eu envie de sortir de, du format voix off et de tester d'autres choses après. D'où les clips. Malgré tout, et je pense que certains, parce que certaines de ces vidéos, elles fait des bonnes vues, peut-être dans oh, le ouais, chat, Mais j'ai vu, t'as fait des analyses de punch là, -like, du damso, du neige feu. Ouais, avec mon prof de, de français, c'était T'as t'as tenté des choses ouais. quand même. Ouais. Pour un garo L2 qui reprend un peu comme ça là, il ouais. y avait un peu de l'idée, tu ouais, vois. Ouais, J'essayais. Je voulais essayer d'apporter un truc un peu, euh, un peu différent, tu vois. Des, des, enfin, je vais pas révolutionner ré le truc, tu vois, mais juste des concepts, des trucs comme ça. Euh... C'était cool en vrai. Pas mal. Une ouais. expérience. Pas mal. Pas mal. J'ai vu qu'en fait, en plus, très vite, au-delà des, des analystes, t'as lancé un peu deux séries, euh, de manière un peu mm -hmm. rapide, comme ça, suivi. Et là, je suppose que ça doit être au niveau de tel 3 Juice, notamment. Ouais, bah ça, c'était le truc des clips, voilà. dont je te parlais. C'est ça. Euh, donc là, j'ai commencé avec... Euh, euh, j'ai commencé avec qui T'as fait Bibi. Ouais, as Bibi, bah, je sais pas si tu connais, euh, qui est un pote de Prime, d'ailleurs. Euh, alors euh... je connais de nom okay. mais j'ai pas écouté bah, c'est un pote de prime c'est a... lui qui fait ses premières parties sur les concerts qu'il a fait l'Olympia et tout c'était partie trop stylé partie. Ouais. Euh, un gars de Aubert donc euh, ouais non franchement c'est un tueur j'aime trop ce mec après j'ai fait qui mais c'était en 2000... ouais, 2017 bah ouais ouais j'ai bossé avec j'ai fait un clip pour roshi j'ai fait un clip pour euh, Captain Roshi que t'as reçu ici d'ailleurs exactement euh, ouais plein d'artistes de... émergents de l'époque tu vois et franchement c'était trop cool trop cool parce que j'ai graffé mes armes avec ça pris en confiance aussi tu vois, j'avoue que je m'y tenais un peu, j'y allais en mode euh, j'ai de l'expérience, alors que frérot, euh, <rire> ça faisait 3 mois je faisais des clips, mais je ah, ouais. tu connais, hein. genre c'est euh, tu sais quoi le slogan là, mais tu vois tu fais semblant de t'y connaître et au final ça passe, tu fake it until you ouais, make voilà, it, c'est celle là que tu voilà, veux, merci, merci, merci, <rire> mais ouais du coup tu vois j'y suis allé comme ça un peu au culot et, euh, et franchement ouais c'était une bonne expérience, tu, tu les contactais comme ça les bonhommes Ah ouais, DM insta, let's go tu veux un clip gratuit, à l'époque tu vois les gars, et ils étaient en développement, tu vois, donc euh, faut savoir que, tu sais, souvent, on... les petits rappeurs et tout, ils peuvent être souvent un peu critiqués à leur début et tout. Mais faut savoir qu'il faut être déter, hein, quand tu, enfin, faut du budget quand tu te lances dans la musique, tu vois. Okay, oui. Un clip, euh, ça te coûte, allez, si tu trouves un gars pas trop cher, euh, 3-400 euros, tu vois. Donc, euh, c'est vraiment pas grand-chose. Mais si, en plus de ça, yeah, let's go. Bah oui, merci, la Là logique. où on a tourné, d'ailleurs, euh, la parodie de SCH euh, avec Théodore sur ce rappeur qui, qu'on qu évoquera peut-être après. Le, le clin d'œil de quelques années plus ouais, tard. Ouais, c'est ça bah franchement tu verras à l'image c'est bien il y a une évolution quand même c'est cool mais euh, ouais non c'était ça me rappelle trop de souvenirs un peu de montage euh... un peu d'effet et tout c'est cool. cool et la BM que tu vois là là c'est à la boiserie mais non parce que j'ai fait mon mais mec j'ai fait mon collège avec euh, Lucien moi. Mais le mec, il fait des collèges avec la boiserie, des facs avec Yass encore. Ouais, bah ouais, non, mais c'est Angers, euh... Angers, mec, c'est Angers. Le mec, il a Angers, avec, avec Prime, avec <rire> des rappeurs, il a été à Redbox, Le tout. <rire> c'est Connexion <rire> Man, Raskin. Ouais, euh, non, franchement, c'est gorille. <rire> ouais, J'avoue qu'il y a eu plein de trucs dans, dans ma vie, c'est gorille. Exceptionnel. Je, je l'avais découvert sur ce clip, tu vois. Ah ouais, putain. Ça ah, s'est ouais, mais impressionné, au final. Hein. C'est euh, Madi qui avait partagé, Madiba qui avait partagé. Ça a fait 300, 300 000 vues, je sais Donc, ouais, à l'époque, c'était. Franchement, Banger, tu vois, ça a été euh, pendant longtemps euh, le clip le plus vu de, de Bibi. Et puis, on en reparle encore quand on se recapte. Euh, il m'a dit, c'était ouf, quoi, les gens. Euh, tu vois, c'était un des premiers trucs où quand il allait sur scène, les gens, ils chantaient et tout, tu vois, il est euh, trop, trop good vibes. Trop tu, tu disais qu'un clip euh, pour euh, pas trop cher comme ça, ouais, là, tu ça, vois, un gars, ouais, ça coûte combien à, peu près, à peu près, on va dire, allez, 300-400 balles. Ça, ça se décompose euh, en quoi à peu près, comme travail, genre comme charge de travail. Ah, pour le réalisateur, tu veux dire Ouais, ouais en global, bah, ça fonctionne En vrai, quand tu commences, tu vois, 3-400 balles, c'est tu viens avec ta cam. Moi, c'était surtout du street clip, tu vois, je prenais 300 balles au début. T'arrives avec ta cam, tu restes deux heures, c'est qu'une équipe de, de book qui font du bruit. Et puis tu filmes et tu fais des petites inserts, plans serrés sur la paire, sur le mec qui tient un couteau, un machin, un truc. Tu vois, bon, c'était un peu classique. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui, des clips comme ça. Mais tu vois, je prenais 300, 300 balles à peu près pour ça. Donc, si tu veux un clip un peu plus poussé, je pense que même pour un mec qui débute, on est plus sur du 500, tu vois Ce qui est vraiment pas grand-chose, hein, il faut, faut le rappeler. Hein. Et, tu ne euh, manges pas beaucoup en faisant... Bah, tu ne manges pas des beaucoup, des clips, hein, mais d'un côté, ouais. euh, l'artiste qui est en développement, c'est quand même une grosse somme pour lui, tu vois Genre de sortir ça d'un coup, plus avant il allait en session studio, euh, si ce n'est pas une merde, il a payé sa prod. Enfin, si, Tu vois, tu as vite fait, de, pour sortir un son, de lâcher un 700, 800 balles, tu vois Donc, si tu, fais, si tu sors ça qu'une fois, enfin, tous les mois... Euh, tu vois ce que je veux dire ouais, si sur une année SMIC, ça fait 8000 balles si au SMIC mon tu, gars tu payes ton loyer ouais, c'est cher le développement ouais, tu, développe là, tu ouais. manges pas donc euh, non c'est pour ça que faut, faut comprendre aussi que tu vois les artistes émergents ils peuvent pas sortir euh, un clip toutes les semaines tous les machins tu vois, des sons tout le temps euh, même si ça évolue après il y a eu Soundcloud machin enfin bref mais, euh, mais ouais non. du coup c'est à peu près cet tarots là quoi et pour maintenant, à l'inverse, tu sais quoi regarde, Vu que toi, tu t'y connais très bien, on va en parler du fait que tu es beaucoup un peu décortiqué le rap et un petit peu comment ça fonctionne. À l'inverse, un, une bonne prod de rap maintenant, tu vois, un bon mmh. clip euh Bien stylé, comme ça un clip bien stylé qui me vient en tête, le, le S.C.H. Frisk tu vois, genre, ouais. je sais pas si tu vois, tu sais pas si moi, fait, il y avait euh... un petit peu de, de, de... Ouais, on split, là. Ouais, ouais. voilà, voilà je trouvais qu'il y avait un travail intéressant sur ce clip, genre ça, à ton avis, ça chiffre autour de combien, il y a combien de... Même, il y a combien de personnes qui travaillent autour Au-delà ah, de bah. l'argent, je, je veux pas juste l'argent, genre c'est combien Ouais, de... là, je sais pas, mais on est au minimum, je pense, sur du 50 000. Après, le nombre de personnes, je pense qu'ils sont à 20-30, hein. je sais pas du tout, mais oui, euh, sur une prod comme ça, c'est au moins 20-30 personnes, tu vois. Donc, des euh, mecs après, au son, des mecs à l'image, des talonnages, bah, son je pas, une styliste, forcément il n'y a, a pas forcément besoin du coup, euh, mais ouais euh, styliste, euh, maquilleur, enfin euh, euh, accessoiriste après t'as, enfin plein de trucs, as régisseur, t'as machin, il y a tellement de métiers tu vois, t'as pas besoin de forcément tout le monde en fonction de ce que tu as envie de faire, mais tu as, as plein de choses, bah là le dernier gros clip que j'ai fait c'était pour euh, pour Massu, balada 2 on était ouais, une quinzaine dessus tu vois, ouais, je sais pas si je peux dire le budget mais c'était un c'était plus de 5 chiffres quoi <rire> ah, non, Attends. Ah. Oui. Euh, plus... 5 chiffres ça veut dire plus de 10 000 Ouais bah c'est ça euh... ah, Et à plus de 10 000 ah, <rire> voilà. Tu vois ça chiffre quoi <rire> Ça commence à... Ah ouais, ça. à envoyer les prods un petit peu à 15-20 mmh. personnes ouais. C'est ça Solide. Solide Tout le monde prend, prend son billet Tu vois donc Bien sûr. forcément ça, ça peut vite monter Plus les endroits à louer aussi c'est Les voitures, les trucs comme ça tu vois. Là je parlais du clip de Bibi que t'as vu au début Le château Faut savoir qu'il m'a coûté 10 balles le clip Le château Gratos. J'ai fait genre que j'étais étudiant, j'ai chopé le château, j'ai dit que c'était pour un truc, un projet d'école. Ouais. Voilà, c'est une technique que je vous donne, les refs, c'est gratuit. Euh, Prenez et la connaissance là voilà, où est elle ça. est. Et, euh, et sinon, bah, euh, la boiserie, euh, la caisse, il est venu, et puis euh, voilà, tu vois. Magnifique. Puis il habitait à côté, donc il m'a pas dit l'essence, c'est bon, c'est pour moi, il s'en fout, tu <rire> vois. Let's go, tu vois. Magnifique. <rire> <rire> <rire> c'est un peu de la débrouille au début, tu vois. Bah oui, normal, normal. Mais ça, c'est ce que classique. je conseille aussi à tous les artistes émergents. C'est de souvent trouver un poteau avec, qui a un peu d'idées à l'image, qui potentiellement euh, a une petite caméra et de faire ses trucs soi-même. Moi, j'avais fait un, une vidéo, il y a, je crois, il y a un an et demi, deux ans, où je montrais comment faire un clip avec 10 balles, avec un caméscope que j'avais acheté euh, dans une brocante. Bah, t'as des idées, frérot. Tu vas au culot, si tu veux demander un truc gratos, tu vois, y vas. Et puis ça passe ou ça casse, mais t'en fous, t'as rien à perdre. Tu, vois. Ouais, tu tentes. C'est ça. Avait aussi lancé un petit peu, j'avais vu, le concept un peu H1N1, tu ouais, vois, une série. Ça. Dessus, tu avais même fait un clip en moins de deux heures, des choses ouais, comme ça. Euh, ouais. C'était quoi cool, l'idée justement de lancer simultanément alors, deux séries un peu comme ça Alors, il y avait du coup la partie clip. Euh, moi, tu vois, j'ai toujours envie d'apprendre. En fait, j'ai créé ma chaîne YouTube pour apprendre. Tu vois, à la base, euh, j'ai fait de la radio avec mes potes pour apprendre. Je me suis dit, je vais me mettre sur YouTube pour apprendre à monter euh, ma voix off. Je me suis dit après les clips. Je vais apprendre. Et là, je me suis dit, il y a un autre truc que j'aimerais bien apprendre, c'est le management d'artistes. Et je me suis dit, ça serait cool de faire une série où je manage euh, un pote à moi avec mon équipe et je montre un peu toutes les backstage d'un artiste émergent et comment ça évolue. Quoi. Et, euh, et voilà, c'était un peu la volonté aussi de montrer euh, bah, aux personnes qui me suivent qu'il n'y a pas forcément besoin de s'y connaître de fou pour commencer à faire un petit peu de bruit. Enfin, c'était pas fou hein, à l'époque, mais tu vois, à, à commencer à avoir tes 5-6 000 auditeurs par mois, tu vois, c'était déjà... Euh, ouais, c'est prof, prof, tu vois. Non Franchement c'était cool, tu vois moi quand je l'ai pris, euh, euh, la personne que je manageais à ce moment là, euh, il devait avoir 60 auditeurs et trois euh, mois après on était sur du 15-20 000 tu vois. Ok, donc, euh, ça commence à ouais, être un petit truc. Alors que j'avais sur, euh, sur Youtube, c'était début 2020, et début 2020 sur Youtube je devais avoir 35-40 000 abonnés. Okay. Tu vois. Donc le ratio était bon tu vois. En... Oh, bah, le ratio, bien, le tu ratio vois, était excellent. Tu vois, on a bien vendu le truc donc non franchement c'était cool. C'est bon, mal fini, malheureusement, mais en vrai, c'est cool. Un des trucs que j'ai vu qui a, qui, a, qui a bien fonctionné un peu avec toi, c'est quand tu as commencé à faire un peu de la vulgarisation autour du monde du rap. Mm -hmm. Genre de l'industrie, ouais, précisément. Bah, C'était un peu dans la même volonté, dans la même vibe. Tu vois, de, de, je voyais mon audience comme des gens passionnés de rap et aussi beaucoup de jeunes artistes, etc. Donc, je me suis dit qu'il y avait un, un, un, un créneau à prendre et un truc un peu d'utilité publique. Tu vois, parce que personne ne faisait ça. Ah, tu tu les contrats. C'est ça, expliquer les contrats, comment ça marche un disque d'or, etc. En parallèle de cette série je trouvais ça cool, tu vois. Franchement, ça, ça a Et puis, euh, j'ai beaucoup d'artistes, euh, même euh, qui ont un peu pris euh, d'audience aujourd'hui, qui m'ont dit franchement, ça m'a bien servi et tout, euh, merci frérot, tu <rire> vois. Avant de signer des contrats chez Sony ou machin, tu vois. Donc franchement, ça rigole. Cool. Moi, je t'ai découvert sur ces vidéos là, Ah ouais sur celle okay. des contrats. Ça avait okay. pas tu oh les contrats dans le rap, c'est un peu... Ouais, ouais, ouais, franchement, ça avait pris, euh... ouais je crois que j'avais fait deux, 300 000 vues. Euh, donc euh, ouais, c'était cool. Euh, à ce moment là, tu pas pareil, j'avais quarante, cinquante mille abonnés. Donc, euh, quand tu fais quatre, euh, cinq fois ton nombre d'abonnés en vue, euh... Que ça marche bien quoi avais, cool. avais fait tes recherches un peu sur tes connaissances ouais, non, j que tu j connaissais j'avais euh, contacté des gars j'avais contacté un mec euh, je sais plus c'était qui euh, je crois que c'était Billy ou quoi enfin c'était un gars qui bossait pour Joule, tu vois donc euh, c'était trop bien on a eu pas mal de contacts à droite à gauche pas mal d'infos donc euh, c'était un peu de la recherche d'un bah, comme un travail de journaliste quoi, tu vois tu, tu contactes plein de gens tu tu, tu tu notes tout et puis tu vulgarises à ta sauce quoi. sauf que là j'expliquais comme si j'expliquais à un pote euh, plutôt que d'essayer de faire ça de façon compliquée il y a un point que j'ai trouvé grave intéressant dans tout ce que tu as fait, c'est qu'en parallèle un peu de tout ça, de tout ce qu'on vient d'évoquer, notamment, donc c'est un peu les débuts de ta deuxième carrière YouTube, mmh, en tout cas de ta réelle carrière YouTube, on va dire. Bah, 2020, on dit que pour moi, c'est le début où je me suis dit, allez, je me focus vraiment, même si je gagne pas beaucoup d'argent, euh, tu vois, euh, vraiment, je me générais euh, 900 balles, euh, grand max, tu as 800 balles, hein, il charge, bon, il n'y avait pas grand-chose, quoi, tu vois, mais... Avant ça, j'avais pu faire pas mal de clips. Euh, du coup, bah, bosser à la Redbox, etc. En tant que monteur, j'avais fait pas mal de montages. Ah, C'est ce dont j'avais parlé. Ouais. Et bah, de temps en temps, je prenais quelques montages en plus. Mais euh, mais ouais, j'avais pu mettre de côté quoi. Ça se passait comment un peu le travail à la Redbox en tant que monteur et cadreur C'était quoi un peu le délire Genre, comment s'est présentée l'opportunité mmh. Et c'était comment un peu au jour le jour, tu vois, quand tu as commencé à taffer là-bas, par exemple, il y avait quelqu'un qui avait un projet de vidéo, tu arrivais, tu cadrais, on te donnait des vidéos un peu comme si, tu avais, avais des affinités. C'est un peu comment tu as intégré ce groupe-là Alors, euh, du coup, c'était au moment de la L3, donc euh, fin de L3, tu vois, deux mois, deux trois mois avant de passer euh, euh, mon diplôme de licence. Il euh, y a Joica qui cherche un monteur. Donc, euh, qui arrive sur Angers et qui cherche un monteur. Tu vois, c'était le tout début de la Redbox. Tu il y avait même pas. Je crois qu'il y avait. S'il y avait les locaux, mais euh, mais c'était encore en, en, un peu en travaux et tout. Ouais. Et, euh, et du coup, bah culot, tu vois, j'envoie je, un message. Mais j'envoie ma chaîne direct parce que je faisais des montages voix off. Là, il me dit incroyable, mec, viens. Euh, là, et je le rencontre, et genre... Euh... <rire> il t'a dit viens là mais, Parce qu'on était à manger tu vois, et du coup il me fait vas-y bah, viens au bar, et il est au bar, tu vois, et du coup je me retrouve à mettre euh, la tête à l'envers avec le frérot, tu vois, et je me dis mais attends c'est un délire, euh... j'étais en cours il y a deux heures. Le premier compta, contrat qui part ah, sur, euh... Une, euh, <rire> sur une pinte de blonde gros Non franchement c'était gaulerie, tu vois, après je sais plus ce qu'on a fait, je crois que j'ai fini chez lui et tout, hein. euh, non mais c'était gaulerie, tu vois. Bon délire Bon délire, je me suis dit ok c'est grave un bon et tout, hyper nature et tout. Et, euh, et euh, du coup, il m'a donné, pendant les trois mois qui restaient d'études, de, de, je faisais un ou deux montages, tu vois, et lui, il faisait un ou deux montages pour sa chaîne, tu vois. Ok, donc ça, il commençait à splitter un peu son travail ça, tu vois. Parce que lui, montait avant, euh, il a eu beaucoup de mal à donner, parce qu'il est très perfectionniste encore aujourd'hui, et c'est bien, c'est bien. Et euh, du coup, ouais, j'ai commencé à bosser pour lui. Euh, mais, attends, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il continuait à monter aussi quand j'étais encore à la Redbox. Ok. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il avait un peu peur de s'engager auprès de quelqu'un euh, financièrement, ouais. parce qu'il quittait euh, ses parents, machin. Tu Donc c'était lui aussi pour lui. C'était aussi euh... nouveau pour lui. Et du coup, ce que euh, Maxime avait proposé à Mixem, c'est que euh, je bosse pour Amixem et que euh, une ou deux fois par mois, ou trois fois, enfin je sais plus comment ça marchait. Ouais, mais de temps en temps, en trois montages de... par mois, okay. c'était pour Dreka et euh, lui en faisait un, tu vois, de son côté. Où il faisait appel à un gars extérieur, euh, voilà, mais généralement c'est lui qui le faisait. Et euh, à côté de ça, je faisais des montages euh, pour euh, Amixem et Vodka. Donc ça faisait des semaines où des fois, je me tapais euh, deux montages de vidéos YouTube euh, avec euh, deux, trois heures de rush. C'est euh, ce que j'allais dire. Euh, c'était vite insoutenable. Donc c'est pour ça que je suis vite parti. Parce que je trouvais que je n'étais pas bien payé pour ce que je faisais. Et euh, ouais tu vois, je faisais vite des 40, 45 heures semaine tu vois pour, pour un SMIC. Donc euh, je me suis dit, bon, on va vite bouger. Surtout vu le type de montage que c'était. Bah, c'est ça, tu vois. Quand on regarde un peu le et après, après, tout ça, avec les ça. deux, trois heures de mais rush. C'était ouais. aussi euh, ma faute dans le sens où j'aurais pu faire le taf, je pense, en 35 heures. Mais vu que je suis perfectionniste... Euh, je préfère qu'on me donne un truc où il faut faire quelque chose de parfait plutôt que quelque chose de passable. Tu vois, je ne peux pas me contenter. Enfin, je le voyais comme si je montais mes propres vidéos, tu vois. Okay. Je ne pouvais pas me contenter. De... Si je devais prendre 3 heures pour faire un masque et un machin et un truc, il fallait que je le fasse, tu vois. Genre, je ne sais pas pourquoi je me prenais la tête, tu vois. Non, mais tu mais... sais que c'est à la fois une qualité et un défaut, mais oui. c'est un trait de personnalité qu'on ressent encore aujourd'hui dans ce que tu fais. Si hein. merde. Franchement, je trouve, je trouve ça important en tout cas. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, euh, vaut mieux que je je fasse priorité sur quelque chose de qualitatif que je me mette vraiment à mon compte ouais. et que euh, vu qu'ils disaient que j'étais très bon, bah, leur expliquer que bah, les gars, pour avoir ce résultat là ça me demande une semaine, donc ça sera ce prix là et machin et au final c'est ce qu'ils ont compris et ça, ça a continué comme ça pendant 6-7 mois, tu vois, et ça m'a permis de mettre de côté et d'arriver à la période après prime, etc, tu vois j'ai vu en plus que c'est un petit peu aussi cette période euh, comme tu disais après de me voir, où ta chaîne prend un petit peu un coup d'accélérateur tu vois tu as, as fait tes premières vidéos un peu en featuring en featuring pardon mm -hmm. avec justement Joika mastu et tout et on, on sent qu'avec les années les formats sont un petit peu plus euh, maîtrisés ça a été un, ouais. un petit un petit boost pour toi ouais euh, tu veux dire courant en 2020 ouais ouais donc euh, ouais en gros ça fait 2020 tu as tout le projet euh, h1n1 les clips etc et fin 2020 je me dis ok là faut lancer un petit coup d'accélérateur et euh, et attends, parce qu'il y a quand même la transition. Il y a la transition où j'ai montré ma tête. On n'en oui. a pas parlé. Oui, oui, oui. On n'en a pas parlé. Vas-y. Si, je peux l'évoquer. Ouais. Bah bien sûr, monsieur. Parce que ça, ça a été un vrai truc où j'ai longtemps hésité aussi. Et ce qui m'a pas mal freiné, tu vois, je pense. Euh, parce que gros manque de confiance en moi de base, peut-être justement lié au truc que je te disais vis-à-vis -vis de. Euh, que tu avais été chez à l'époque pour tu tes vois vois vidéos Minecraft, ouais. Et, euh, et du coup j'avais j'étais un peu bloqué vis-à-vis -vis de ça et je me disais ouais faut pas que j'ai pas envie de montrer ma tête machin et au final bon, je me suis mis un coup un coup de boost et en vrai de vrai je donne ce conseil moi bon, c'est même pas un conseil parce que c'est il y a que toi en fait qui peut qui peut te sortir de, de tes, de, tes ta de ouais de tes peurs etc tu vois mais c'est un conseil un peu de merde ce que je suis en train de donner ça fait enfin le parler est un peu rapide mais c'est comme quand t'es en dépression qu'on me dit arrête frérot tu vois genre tu peux pas c'est pas, pas aussi simple que ça oui oui c'est c'est pas soit de bonne humeur tu vois c'est ça mais, euh, mais c'était un travail, tu vois. Donc euh, la voix off, après les clips, tu vois, je prends confiance, je suis avec plein de gens. Et c'est à moi qu'on fait confiance pour tout filmer, etc. C en fait, c tu prends confiance petit à petit. Et euh, les vidéos YouTube que j'ai pu monter, j'ai vite vu en fait que les mecs, euh, bah, ils se reprennent 15 fois. Ils... Enfin, le montage fait tout le travail. en fait Bien sûr, parce que c'est gens qui pourraient être défauts à la base. Ouais. Tu vois, donc c'est là que ça m'a mis en confiance et que je me suis dit, allez, let's go, je teste. Et, et c'est venu petit à petit... Euh... Comme ça, tu vois. En étant monteur, c'est lequel le, le, le vidéaste qui t'a le plus impressionné quand il t'a envoyé ses rushs Genre, tu disais, ouais, lui, il est fort. Je pense, Joker. Hein. Ah ouais Ouais. Parce qu'il y avait des vannes que tu étais obligé d'enlever. Parce que c'est trop long. <rire> Il y, y avait des vannes qui étaient à mourir de rire. Et, des fois, il se prenait la tête. T'sais. T'sais, il me fait Je suis désolé, j'ai tourné un peu trop longtemps. J'ai 4h30 de rush. Alors qu'à la base, il partait pour une heure et demie. Je suis frérot. Oh. Il se prend trop la tête. Vas-y, c'est Vas gauderie. T'sais. À ce moment-là, moment quand tu te dis Quand j'étais dans ce truc-là, tu as deux montages dans la semaine et puis que normalement c'est 1 h et demie. Et là, tu te retrouves avec 4h30. Mais sauf que vu qu'ils ont des intérêts pas commun les deux tu vois genre euh, Maxime il avait euh, un, un truc pour lui euh, Joka un truc pour lui et les deux ça sort à la fin de semaine bah c'est toi qui dois assumer le truc tu vois Ah bien sûr Donc c'était pas tu vois. Oh, ça devait être chaud ouais. Ah ouais c'était chaud un peu Mais bon ça m'a forgé et euh, ça m'a donné cette expérience aussi d'être très rapide et euh, bon euh, rapidement tu vois genre efficace tu vois C'était comment les premiers retours quand tu as recommencé à montrer ton visage T'as eu la chocote un peu en mettant ah, bah, en ligne oui. Ah bah oui j'ai commencé j'ai juste mis une photo sur Insta je crois euh, avec un petit message et tout ça et, euh, et ouais, j'avais peur, en vrai. J'ai la chance d'avoir rencontré une copine qui, qui m'a mis en confiance vis-à-vis -vis de ça aussi, tu vois. Donc, en vrai, ouais, petit à petit, ça a pris. Et franchement, c'était cool. Tu disais que c'était la manière de faire maintenant. Ouais, qu'il euh, a pas Il y, y en a des dizaines qui font sans qu'il y ait forcément de répercussions négatives, des ça. choses comme ça. Ouais, et puis euh, même, tu vois, c'est un, un truc global dans la vie, tu vois, de confiance, plus. ouais elle m'a apporté ça aussi, tu vois, et ça m'a un peu rassuré. Et je me suis dit, euh, c'est un tout, en fait, ça. Et franchement, euh, merci à elle superbe oh là là là là le message il est beau le message il est beau j'aime bien la vague de cette émission elle est elle est très très chill très chill très, très, très, très j'espère que vous appréciez les fréaux du chat ça fait ça fait super plaisir vraiment on est bien j'ai vu qu'il y a eu du coup un, un passage tu vois un petit peu de de, de, de la red box mais nécessairement au lot tu vois, mm -hmm. qui est là où je t'ai rencontré moi il y a quelques mois Par parlons un peu de tout ça et raconte nous un peu cette transition mais à ton échelle parce que ouais. tu l'as pas vécu de la même manière que les autres bah c'est ouais, sûr parce que, parce que membre officiel de la Redbox, voilà donc, mais il y a quand même eu ce passage aussi à ton échelle, Qu comment ça s'est passé, c'était quoi un peu ta, ta volonté au moment où ça arrive euh, Bah moi en fait je suis parti avant euh, que euh, ça se dégrade un peu, euh, tu vois, et que chacun ait, ait envie un peu de partir etc, mais, euh, mais du coup j'ai pas trop vu le truc, tu vois, j'avais plus le point de vue de, de Jordan et, et Théo qui sont restés mes potes après, enfin avec qui j'ai entretenu plus une relation de travail euh, et de potes en même temps. Et à la fin, vu que je montais plus trop, euh, c'était surtout pote tu vois. Donc, euh, et surtout au moment où ils ont eu cette idée de, de partir sur un local. Euh, donc, ils m'en parlaient, tu vois. Mais ça bougeait tellement. Ça bougeait tellement, mec. Euh, Avec, quoi, on va euh... faire On va acheter une baraque. Il va y avoir une piscine. Et il va y avoir ça. Et il va y avoir truc. Enfin, ils avaient trop de projets, tu vois. Mais c'était l'envie de, de bouger, tu vois. Parce qu'ils en avaient... Enfin, ça ne leur correspondait plus. Les, les projets qui pètent au début, tu sais, ouais, genre Quand ça, ça va vois. dans tous les sens. Avec l'euphorie, tu vois. Et euh, du coup, moi, j'avais que leur point de vue, tu vois donc, euh, en vrai, j'aurais pas vraiment de mots à dire là-dessus. Euh, moi, euh, je, je, je comprends pourquoi ils sont partis et je comprends aussi le point de vue de, de Maxime. Euh, tu vois, donc euh, pas trop de pas trop de Et toi, à ce moment-là, tu avais déjà quitté un peu le truc, donc du coup, tu t'étais consacré à ta chaîne YouTube. Donc étais... Ouais, c'est ça, tu vois. Je me prenais pas la tête. Euh, mais je savais que pour mes potes, moralement, ça leur, ça leur faisait du bien de sortir de ça et de créer leur truc, euh, tu vois, qui soit qu moins dans un cadre pro tout en restant pro. Tu vois, euh, Maxime a, a cet avantage euh, et ce désavantage d'être très travail et du coup, euh, tu vois, il a ce truc où euh, peut-être les relations perso des fois elles sont un petit peu mises de côté euh, et il privilégie sa famille et c'est tout à fait normal, tu vois. Et du coup, euh, je pense que cette vision très entrepreneuriale, ça correspond moins au gars et du coup, naturellement, bah, ils ont préféré faire un truc ensemble, tu vois. Et euh, vite, euh, vu qu'on traînait ensemble, bah, vite ils m'ont dit tu serais chaud d'aller là-bas. Euh, on parlait pas forcément de studio au début parce que j'avais pas forcément les moyens. Et que euh, j'avais cette volonté de vouloir payer. Pas qu'on m'offre un studio. Ouais, genre je suis pas le petit. C'est ça tu vois. Euh, et du coup j'ai eu juste un bureau au début. Il y a eu plein de visites etc. Moi j'ai fait deux visites avec euh, Jordan sur des trucs qui n'avaient rien à voir. Euh, voilà. Après ça a pas mal bougé. Et euh, voilà on en est là aujourd'hui. Hein. Je ne sais plus quand ça date l'arrivée. août, août 2020, euh, 2021. 2020, ouais, 2021. Il me ouais c'est ça. ça. Il me semble, il me semble. Il me semble ouais. que ça fait un peu plus d'un an maintenant. Ouais c'est ça. Ouais, un peu plus d'un an. Vous avez fêté l'anniversaire Ouais, même pas, je crois. Hein. Non, même non, pas. Même pas hein. <rire> non, on a dit, je crois qu'on a Après, vu... On a, non, mais tu sais, on a vu sur Insta, on a fait « Oh, les gars, ça fait un an <rire> !» Mais en vrai, c'est l'annonce. En vrai, c'était à partir de mai, tu vois, que ça a commencé les travaux, etc. Donc, en vrai... Ça fait plus d'un an pour, pour beaucoup d'entre nous, quoi. Ça t'a changé quoi d'être dans un cadre maintenant comme ça, tu vois, avec euh, des bureaux toujours dans ta ville. En plus, ouais, c'est ben ça l'avantage. Ça, ça c'est une chance ah, extrême ouais. d'avoir pu avoir Vraiment, tout ça. Dans ta 5 vie. minutes à pied de chez moi, c'est un régal. <rire> Magnifique. <'agriculeux> Mais euh, moi, ça m'a apporté une, une stabilité euh, que j'avais pas dans mon appart, parce que je faisais tout dans mon appartement. Donc, euh, tu vois, la la, le premier truc que j'ai eu, c'est un bureau là-bas, tu vois, dans l'open space. Euh, et, euh, et ça allait très vite, tu vois. Entre, euh, je suis arrivé un, en septembre. Et en décembre, euh, j'avais déjà euh, des capacités financières qui avaient euh, doublé. Euh, et je me suis dit, OK, bon, il faut que je réinvestisse. Là, je pense que c'est le moment d'avoir le studio, tu vois. Et, euh, et j'en avais un peu marre aussi, tu vois, genre dans, le, dans les vlogs et tout, tu vois. J'en qui disaient ah, il hey, est monteur ou machin, tu vois, genre, bon, tu vois, ce que... <rire> c'est <rire> vrai. Non, non, ça, non, je suis créateur continu, là. Je fais là. Pas ça depuis 2016 pour qu'on euh, me dise, enfin, euh, qu'on zappe euh, toute une partie de mon taf, tu vois. Et euh, du coup, je me suis dit, OK, let's go. Euh, même si ça me fait un trou dans le budget, je préfère investir, euh, serrer un peu la ceinture et avoir un, un, un studio. Et, euh, et franchement, ouais, ça a vite évolué. On va pas payant, mec. Hein. Ouais. Là, en un an, tu as. À... Ouais, bah ouais, là, du coup, entre fin 2021, dis-toi que fin 2021, j'avais déjà euh, bien, bien évolué. Hein. Mm -hmm. Mais euh, je crois que quand je suis arrivé, ouais, c'était euh, fin 2021, je venais tout juste, début 2022, je venais tout juste d'avoir 200 000 abonnés. Grave cool. Et là, tu vois. 480. 8... Ouais, non, non, un peu moins. Un peu moins, 420. 420, 420, 420, 420, 420. Euh, 8 mois après, tu vois. Le demi-million arrive. Aïe, euh... aïe, aïe. Moi, j'ai mis 10 000. J'ai passé de 400 à 500K. Genre... Crois-moi que le 500K, il fait plaisir. C'est <rire> ouf, tu vois, parce que c'est 220 000 personnes qui arrivent en l'espace de 8 mois, euh, c'est enfin, lunaire, tu vois. Pour moi, qui, depuis 2016 jusqu'à 2020, en 4 ans, j'ai eu 200 000 personnes. Tu vois ce que je veux dire Là, en 8 mois, je fais plus. Donc tu dois revoir un peu aussi toute ta vision, etc. Tu vois, en parlais dans le dans le podcast avec euh, Dulcie. Ouais. Lui c'est arrivé d'un coup, tu vois, où il a il, il disait qu'il préférait, enfin euh, il aurait préféré que ça vienne petit ouais, à petit. Une montée plus moi, progressive. Moi, moi, moi je suis content parce que j'ai eu cette, ces étapes là, tu vois, petit à petit et, et je me suis senti préparé à avoir euh, un boost euh, sur une année un peu plus forte, tu vois, euh, parce que enfin je, je me suis beaucoup plus professionnalisé, tu vois. Euh, donc euh, franchement dans ça je suis content là-dessus. Moi, je kiffe bien, parce qu'en fait, on sent une accélération claire dans ton contenu depuis un an et ça passe notamment. Et là, on a, on a eu un petit screen qui, qui était sorti tout à l'heure un peu à contretemps mais ça passe notamment un peu par les featuring. Mm -hmm. euh, J'ai vu que tu as fait beaucoup de vidéos, alors là, avec des noms, l'UJPK, Théobabak, Théodore, La Routine, Vince, Mastu, Joyka, bien d'autres. Ouais. Dans, dans quelle mesure c'est important pour toi de collaborer autant Là, euh... dans quasiment toutes les vidéos, tu es avec euh, bah, bon y a des fois tu es solo mais oui, la bah plupart oui. du temps tu es avec quelqu'un et genre dans, dans quelle mesure du coup c'est important pour toi de collaborer avec ces, toutes ces personnes faire eh bah... des vidéos à plusieurs ouais moi en fait euh, je suis pas forcément quelqu'un euh, tu vois ou genre faire une vidéo solo euh, à part si c'est une thématique que j'ai envie de travailler, je me vois pas faire de la réacte ou des trucs, tu vois, studio, euh, plus classique. Euh, ouais. Ça dépend, tu vois. Si j'ai une bonne idée, je me dis, ouais, pourquoi pas. Mais euh, tu vois, par exemple, euh, euh, j'ai fait un, un documentaire euh, sur euh, l'histoire des gangs aux états unis etc. Ouais, euh, ouais. Donc, genre ça, c'est des trucs en solo qui me plaisent plus parce que je me fais kiffer, en fait, parce que, tu sais, j'ai cet réel et que je me dis, ah ouais, je vais réfléchir au plan, je vais réfléchir au match. Tu vois, c'est plus là-dessus où ça me fait kiffer. En fait, ce que je kiffe plus dans les vidéos, c'est la préparation et... Genre euh, quand je fais un truc avec des invités Ouais. Genre, le je en amont. pour eux aussi, tu vois. Genre, j'ai peut-être ce truc de passif de devoir bosser pour des gens, mais tu sais, j'aime bien me dire euh, Ok, donc il y aura cette caméra-là, ce truc-là. Là, ça sera bien filmé, il y aura ce truc-là. Tu là, que que je fais des croquis et tout, ouais, machin euh, Moi, j'aime trop ça, Le zinzin, hein, le mec ah, ouais, partout je je prépare tout de A à Z. Tout, hein. moi, moi, maintenant, tu vois, genre pour, si je peux relayer un peu avec ce que tu dis, tu vois, mm. parce qu'on est deux créateurs, mais genre, moi, j'ai quelqu'un qui fait ça pour moi. Ok. Genre, je peux avoir l'idée, ah ouais, mais lui, par contre, il a le cerveau. Il s'appelle Alex, dédicace à Alex. Il travaille super bien. Et je pense qu'il pourrait se reconnaître dans tout ce que tu dis, tu vois. Vraiment, ouais, il, il est très bon dans ce qu'il fait et justement, c'est un peu lui qui fait ce que toi tu décris. J'ai beaucoup de mal à, à déléguer, tu vois, genre, euh, je pense jusqu'à jusqu mai, ouais, avril-mai 2022, j'étais encore quasi solo, Enfin, euh, je faisais tout solo. quoi. Ok, là, là t'es avec qui, là Là, j'avais un stagiaire, euh, Tom, qui était là de mai à août. Pendant 6 mois, je crois que ça faisait ça, 5-6 mois. Okay. Et que euh, j'ai proposé de, de, de travailler avec à plein temps là, pour septembre, jusqu'à... Okay. On s'est engagé sur une période de 6 mois. Dédicace à Tom. Voilà, SO Tom, là il est en vacances. Il te fait, quoi, fait quoi Il te fait, je sais pas, du montage ou ouais, du cadrage du... il fait le montage. Euh, mais du coup, euh, il fait... Moi j'aime bien monter encore. Donc euh, tu vois là, la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, c'est moi qui l'ai monté. Mais lui, je, je préfère le faire bosser sur des, des gros trucs. Euh, qui vont euh, me prendre énormément de temps. Tu vois. Okay. Par exemple, la vidéo que j'ai sortie dernièrement, euh, « Loup de la street » avec euh, tous les gars euh, du local, avec d'autres invités. Yeah, c'est tout. Tu vois, bah, ça, c'est euh, envoyé en montage euh, fin juillet. On a tourné fin juillet. Ouais. C'est envoyé en montage euh, pour le frérot euh, le 1er août. Pff. Et euh, ça a fini, tu vois, euh, il a fini ça bah, le euh, 5-6 septembre. Oh, la dingue. Donc, Moi, j'ai jamais été encore dans des tournages où ça fait un mois de bah, montage, ouais, tu vois. Tu vois. Et, et dis-toi qu'en parallèle de ça, euh, il montait un autre truc que je sors euh, bah, du coup samedi où j'ai fait un documentaire sur l'histoire du rap français génial qui dure un peu plus d'une heure donc euh, tu vois où je... oh ah ouais. le niveau de hype <rire> monsieur moi je me rappelle l'histoire du rap par Seb à l'époque c'était ah ouais, la ça. frappe et, euh, et je me suis dit il oh, n'y a pas merde. de vidéo euh, où il y a euh, tout recensé sur l'histoire du rap français alors c'est très recensé sur la partie euh, plus ancienne tu vois je suis pas revenu trop sur euh, à, euh, après 2010 etc mais je trouvais ça important d'avoir un, un, un truc comme ça sur YouTube, tu vois, Incroyable. en France. Ouais, une et... sorte un peu de, de, de pierre blanche. Ouais, et voilà qui ou si t'as envie de trouver une ouais. info, ou si machin, tu regardes ça et, et let's go, tu vois. Ah là, tu viens de hyper le chat, là. Ah, oh là là là Mais là, tu bah, vois, c'est bah, un, bah une vidéo qui reprend, euh, du coup, la, la DA de cette vidéo sur l'histoire des, des gangs. Ouais. Euh, et là, euh, c'est... Euh avec un délire un peu plus archive, etc. Tu vois, comme si j'étais dans mes archives et je dépoussière des trucs. Sur ce travail de recherche, c'est toi qui fais tout aussi euh, Ouais, pour, ben là, je suis avec euh, un frérot qui s'appelle Benjamin euh, où on écrit euh, ensemble. Lui il fait plus la partie euh, recherche d'infos. Après, il me propose un script, on retravaille ensemble, etc. Et après, euh, la réal je la fais du coup avec Tom euh, où on réfléchit au plan. Moi, j'aime bien aussi réfléchir sur tous les décors, etc. Tu vois, les... comment on va filmer et euh, tu as euh, Jules qui, du coup, au, au lot aussi qui était là pour, pour cadrer, sur ce pour les deux épisodes d'ailleurs. Euh, voilà. Moi ce que je kiffe en fait, c'est que j'aime bien que les choses s'enchaînent naturellement et que tu as évoqué cette vidéo sur le gang un peu des Crips, etc. Mmh. Parce que pour moi, cette vidéo, quand on regarde un minimum ton contenu, c'est le prime de ta maturité qu'on retrouve dedans, okay. en fait, dans bien. ce que tu as fait, tu vois. Genre c'est vraiment que ce soit le storytelling, la pro tout est mené un peu à un autre niveau. Mmh. Et c'est tellement kiffant que j'avais envie de prendre un instant pour que tu nous racontes un peu les dessous de cette vidéo. Ok. Genre, quelle a été l'idée et comment ça s'est passé de la réalisation. Donc, c'est à dire du, du début à la fin, euh, qui a un peu bossé dessus. C'était comment un peu tout ça Parce qu'on sent vraiment un step up. Même moi qui fais un peu de storytelling, tu vois. Ouais. mais moi, je le fais encore euh, euh, au local. Quoi. Tu ouais, parles devant la cam, je me suis dit mais mec, le next level du storytelling sur, le le story sur YouTube Présenté par mais Le next level du storytelling sur YouTube, c'est des trucs comme ça, mec. Et ça, c'est vraiment énorme, tu vois. Ouais, euh, je capte. Mais euh, ouais, du coup, c'est venu comment bah, En fait, c'était une idée de vidéo que j'avais depuis un moment, de parler de, de, des clips et des bloods, mais pas forcément en rapport avec le rap, tu vois. C'était un peu une première vidéo où je voulais voir euh, tester autre chose que du rap. Il euh, y a le frère Oloni. Euh, du coup, il y a un an, qu'avait avait sorti une vidéo euh, qui retraçait vraiment cette histoire-là. Euh, une vidéo assez rapide, mais qui retraçait euh, vraiment le truc plus axé sur euh, le côté gang. Ouais, le côté et, gang, et, violence, euh, bien et, et je me suis dit, bon, vas-y, euh, tant pis, euh, je laisse le script d'un côté et puis je verrai plus tard. Et, euh, et je sais plus pourquoi, genre, euh, je me suis rechauffé. Euh, dernière, début d'année, je me suis dit, putain, ça serait cool quand même de faire un vrai truc d'ocu un peu, tu vois, genre, euh, vraiment bien filmé, bien réalisé euh, et qui me représente un peu. Euh, bah, ma personne, moi, tu vois, en termes de réal aussi, euh, euh, j'avais envie d'avoir un truc solo comme ça, qui, qui, qui représente ma chaîne. J'avais un peu peur que ça ne marche pas. Franchement, dinguerie, ça a fait un million, euh, Ce que j'allais dire, niveau... ça <rire> Donc, va, euh, ça, ça a marché. Euh, non, franchement... Même le choix de la mini -a et tout, il ouais, est bah ouais. et... mais Je me suis dit, il faut assumer. Et, et d'ailleurs, cette miniature, euh, je l'ai mise comme ça, et je me suis dit, vas-y, on verra. Et au final, ça a trop marché, parce qu'il y a des notés tellement avec le reste, que j'en ai plein qui m'ont dit en commentaire, t'es un frérot euh, je la voyais partout, j'étais obligé de cliquer au bout d'un moment, tu Mais vois. Pareil, je l'ai pareil, ouais. pareil, vu de partout. <rire> ah ouais, et en fond, fait, ouais. quand on clique sur la vidéo, on ne s'attend pas à une vidéo de ce niveau de prod. Ouais. Moi, quand j'ai cliqué, je m'attendais, ok, bon, il va parler tranquillement. Ouais, et j'ai aucun ça souci peut, avec ça. Ça peut tu faire vois. un peu euh, clickbait, tu vois, genre en mode, euh, le gars, il va te parler des gangs, tu sais, ça fait un truc voix-off, euh, un peu vite fait. Tu ouais, vois. générique, classique, ouais, tu alors, vois. on va dire, sans, sans que ce soit méchant d'ailleurs. Et oh, franchement, ouais, non, les retours incroyables. Et pour te parler un peu des dessous du coup bah ouais c'est venu euh, naturellement je voulais vraiment un truc euh, qui, qui me représente et, et qui montre ce que je suis capable de faire aussi en solo euh, en dehors des feats ou euh, des vidéos euh, que je peux faire ailleurs euh, comme euh, ce rappeur kick euh, que, avec Théodore aussi tu vois par exemple. Le solo, tu je B... vraiment solo quoi. Moi justement, je trouve que c'est un débat super intéressant et même les viewers là dans le chat lisez, Enfin, euh, dites, dites votre avis parce que moi j'ai un avis qui est assez marqué dessus et vu que toi tu, tu, tu, tu mènes un peu cette prod à un autre niveau et tout, je voulais vraiment ton opinion à ce sujet. Qu'est-ce que tu penses un peu du débat qui est pas un énorme débat non plus, mais autour des vidéos YouTube qui, qui, qui arrivent à être, et je vais utiliser le mot, genre surproduites au ah point oui. d'arriver à un format qui des fois casse et. Je arrive peut-être loin des codes d'internet. Oui, je vois ce que tu veux Moi, dire. Moi par exemple, enfin, j'ai regardé aucune critique directe oui. aucune attaque, mais j'ai regardé par exemple la, la dernière vidéo de Squeezie où vous avez fait le où est Charlie euh, en vrai. Exact. Dans ma tête franchement, je, putain, ça aurait pu être genre TF1, c'est juste ah le oui, mec qui oui, change quoi, tu vois. Bien sûr, pas exactement, mais genre je trouve que quand c'est trop produit, je suis d'accord avec toi. C je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que c'est un peu la méta aujourd'hui euh, de YouTube où tout le monde essaye de faire quelque chose de produit, tu regardes même des, des, des chaînes beaucoup moins, euh, avec beaucoup moins de visibilité. Ouais. Direct, ils essayent de, de produire quelque chose, tu vois, vraiment euh, euh, style télé. Alors je ne sais pas si c'est euh, Mister Beast qui a amené ça, tu vois, mais il euh, y a un peu ce truc-là quand même, tu vois, euh, de, de faire euh, à fond de la, de la production, ouais. hein, direct, de mettre des, des 20, 30, 40, 50 000 euros dans des vidéos, euh, ce qui est fou, hein, parce qu'il euh, y a quelques années, euh, on était, euh, tu reviens deux ans en arrière, euh, tout le monde faisait de la React et c'était des vidéos euh, qui coûtaient que dalle l'argent. Oui, bien vrai. sûr. Et, euh, et bah, d'un côté, je trouve ça cool. Mais que ça, ça peut être lourd. Tu vois ce que je veux dire Faut pas qu'on perde aussi ce truc de YouTube où euh, tu vois, tu as un côté un peu euh, euh, plus enfin loin de la télé quand même. Tu Bien, vois. Moi, moi c'est ce qui me fait peur. Parce que je vais être avec toi, le, le viewer. C'est même pas le viewer, hein, genre, je parle l'humain. Mmh s'habitue aux standards qu'on lui propose bah c'est ça c'est pour ah, ça que vois. en 2014 désolé je, je, après je, vraiment, je te laisse dire oh, c'est pour ça qu'en 2014 15 en stream tu pouvais balancer de la 480 p avec une logitech c920 ouais, ouais. on s'en battait les couilles en 2018 2019 c'est inacceptable non, faut de faire il un ça et en 2022 c'est impensable ouais. de streamer avec une webcam qui pourtant genre la c920 logitech c'était littéralement ah, le, le standard ouais. de toute l'industrie tu vois et en fait j'ai peur qu'en 2022 vu que chez les gros youtubeurs qui ont tous maintenant beaucoup de moyens tu vois j'ai peur que vu qu'ils élèvent tous ces standards à ça bah que dans 2, 3, 4 ans c'est comme ça en fait Tu vois genre ouais. c'est comme ça et plus autrement bah, vois, surtout que moins. ça ça enfin ça, si les gens s'habituent à ça je suis d'accord sur le fait que bah, tu auras beaucoup moins de nouveaux créateurs parce que Enfin, au début tu n'as pas les moyens de sortir des trucs comme ça tu vois genre là sur la vidéo Lou de la street c'est la plus grosse vidéo que ça m'écoutait ça m'a coûté 15000 euros tu vois mais je me suis dit je sais pas si tu considères ça comme un truc produit télé et tout, tu vois. Mais euh, je trouve ça important quand même de, de temps en temps proposer ça à Ouais, en envoyer un, truc, un truc de un qualité truc un, un peu supérieure, tu ailleurs. vois, qui te fait plaisir et, et, et surtout, euh, moi, ça me fait kiffer dans le sens où euh, je réfléchis à tout, à la réelle, tu vois. Genre, euh, sur cette vidéo-là, c'est moi qui... Je veux un plan de prison avec la lumière comme ça. Tac, je veux ça. Tu vois, genre, euh, j'aime tout réfléchir. Les cartes. Je veux que cette carte-là, je veux que la carte du... Sur le jeu, je veux que la carte du voleur, elle ressemble à ça. Je veux que la carte du machin, elle ressemble à ça. Tu vois, en fait... Euh, ça, ça dépend. Euh, moi, je trouve que c'est un peu euh, l'évolution d'un vidéaste. Ouais. Tu vois, tu proposes encore un truc. Ouais, c'est la suite logique. Ouais. Le... Après, je trouve que tu perds un peu d'authenticité si toi derrière tu fais rien et qu'on te propose l'idée et que as, tu payes 50 000 euros pour une prod et que t'es juste le présentateur. Et que c'est clé en main. Ouais. Tu vois. Moi, j'ai un peu plus de mal avec ça. Mais après, tu peux pas savoir ce que le mec a fait ou pas. Donc, euh, en vrai, libre à chacun de faire ce qu'il veut. tu vois. Mais genre. Euh, le, je pense le premier à avoir vraiment euh, amené ça enfant je pense c'est Amixem hein. qui fait que des produits des trucs vraiment produits euh... c'est vrai mais Amixem tout autant produit que c'est je trouve vraiment que ça fait pas télé ah oui Vra tu vois ce que tu veux dire vraiment hier bah c'est parce qu'il y a pas les habillages les trucs tu vois ce que je veux dire de ouf je pense que c'est ça hier avec ma femme j'ai regardé sa vidéo Groenland là où il voit des glaciers euh, c'est des velages, des glaciers tombés je sais pas je pense des viewers ici l'ont vu parce que la vidéo avait réussi c'était un banger mmh. en termes de prod tu prenais plein les yeux avec les drones et tout, tu vois, mais, mais il y avait toujours le côté un peu ouais, c'est YouTube quoi, ouais, tu vois. Mais tu vois, il fait beaucoup de trucs plateau et tout, là, je sais plus, il a fait dernièrement un truc où il raconte des... Il y a des abonnés qui viennent raconter des histoires directement et c'est dans un décor à chaque fois, ça ouais, change. Euh, ouais. C'est des grosses productions quand même. Carrément, bien sûr. Donc c'est quand même très proche de la télé en soi. j'ai hâte de voir comment les mecs vont marier ça. Parce que ouais. je, je, vraiment, j'ai pas envie que ce soit euh, grosse prod pour grosse prod et que ce soit que, tu ça. vois, un truc qui dénature vois, Par exemple, YouTube. La, la vidéo euh, Où est Charlie, là, de, de, de Squeezie, c'est pas une vidéo que j'ai mangé, moi, personnellement, parce qu'en en fait, je trouve ça trop gros. Et, euh, et je sais pas, ça me parle pas forcément, tu vois. Ouais, euh, Alors ouais. que la dernière qu'il a fait, là, avec la porte, euh, en vrai, je trouvais ça cool. Carrément, carrément, tu vois. T'as un côté plus YouTube. Quand c'est trop big, moi, je trouve ça, c'est too much, tu vois. Ouais, je peux pas que ça la surenchère, tu vois. C'est ça. C'est vrai ça c'est ça fait très longtemps pour temps. bien sûr mais c'est c'est pour court métrage tu vois il y a de ça aussi euh, c'est un autre créneau ouais. tu vois c'est pas euh, une émission ou euh, c'est pas un c'est pas un truc qui pourrait s'apparenter à, à ce qu'on imagine de la vidéo YouTube classique tu vois ouais. genre la définition de la vidéo YouTube enfin euh, moi je, je le vois comme ça après mais tu vois en vrai de vrai il euh, y a 5 6 ans voire plus je sais pas euh, golden moustache tout ça ils nous ont habitué à des trucs produits c'est vrai c'est vrai après il y a eu euh, une vidéo react et tout. Donc, je pense que c'est des cycles. Je pense que les gens, euh, un jour, ils vont, ils vont aimer autre chose, il y aura une nouvelle méta et machin. Tu vois. Et ça bougera. Ouais. Est-ce que c'est toujours aussi primordial pour toi de faire pivoter un peu ton contenu autour du rap ou tu as envie de changer ça pour petit à petit faire autre chose bah On a vu, tu as discuté un peu des fois de, de santé, tu as, as fait des kebabs avec <rire> notre euh, notre grand ami SnapTrox et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui t'anime toujours ou peut-être un petit peu moins avec le temps Si, en vrai. En vrai, en vrai bah, moi, c'est euh, mon cœur de cible. après euh, de là, tu vois, des fois, faut pas que je me perde non plus à vouloir tout le temps rapprocher ça au, au peur, tu vois. Genre, je pense il y a des formats, euh, par exemple, comme euh, les docu, les trucs comme ça, où c'est important pour moi et tu vois, ça, ça vient de l'ADN de la chaîne de base. Et voilà. Après, tu vois, par exemple, euh, la vidéo euh, « Loup de la street », ça n'a rien à voir avec le... Rien rap, à voir. À la base, pour te donner le, le truc, c'est que je voulais la faire euh, en mode version peur un peu, où on est habillé en mode, tu vois... Euh, Gangster, mais euh, version euh, Creeps, Bloods et tout. Ouais. Et je me suis dit, ça fait vraiment bandeur de ça rue. Aurait fait euh, zin -zin. Ça aurait fait ça cliché fait... de zinzin. Ça aurait fait cliché de zinzin. Alors que là, c'était classe, tu vois. Tu vois, là, c'était classe et ça faisait bandeur de rue. Et, et, et ce qui est con, c'est que. Enfin, c'est de se dire que t'as encore des gens qui sont dans ces gangs-là et qui meurent chaque jour, tu vois. Genre, ce serait. Enfin, tu vois, t'es là. Euh, très malvenu de, de singer un peu le truc. Je suis là, frère, j'arrive, je suis blanc, je me mets dans un. Enfin, tu vois, c'est bizarre, frère. Donc euh, non, je me suis dit, c'est cool de, de changer totalement, de, arrête de te prendre la tête, fais pas de rapport à quoi que ce soit et, et réfléchir à une, à une autre DA. Et euh, je me suis dit que, tu vois, plus euh, truc gangster années 30. En fait, j'ai regardé le film Public Enemy, je me suis dit, ah oui, mais c'est ça, en fait. <rire> <rire> J'avais mis l'idée de côté et j'ai revu le film, je me suis putain, ils sont classe en costume comme ça. Vas-y, let's go. Oh, c'est assez drôle de voir que le... Dans la tête ouais. il est venu de... <rire> ah, c'était bah, la ref, sur euh, le mood board que j'ai envoyé euh, à la styliste et tout, euh, j'avais mis le film euh, pff, en gros avec que des images du film presque. Donc euh, ouais non c'était cool, on reste tournage trop kiffé. Énervé. Et il, y donc, le, il, coup... il y avait le frérot Royas, on a vu une, une photo de lui en prison. Là. Avec sa grosse euh, tête là. là, là, là, là. Et c'est un as truc... rien compris au jeu cet enfoiré. Ah oui, il, il, a... non mais il pige rien, oh, il n'y a rien à rattraper avec lui. Ah, c'est grave. <rire> Donc, du coup c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur maintenant De peut-être pas forcément détacher ça tu vois Mais ouais. de commencer à expérimenter ouais. autre chose Montrer que Raska il parle pas que de rap Raska il fait pas que ça Raska il a peut-être une passion pour le rap Mais il a aussi plein de choses C'est bah, ça, en sais. fait c'est aussi ce travail là C'est que les gens euh, adhèrent à ta personne Et pas forcément que à ton contenu euh, Je reviens encore au truc euh, euh, que t'as fait avec Jilcy Tu vois il a eu ce truc là de prank de machin tu vois, genre faut, Je pense qu'il faut juste réussir à, à amener délicatement d'autres trucs et, euh, et petit à petit tu vois Genre, tant que c'est bien fait, je pense que les gens, ils, ils valident, tu vois. Et je pense que je suis arrivé à un stade où les gens euh, me suivent presque plus pour ma personne que pour, euh, pour forcément le, le, les sujets ou les bien thématiques sûr. que je vais aborder. Bien Donc en vrai, c'est cool. Tu vois, genre là, fait, Quand j'avais fait une vidéo où je parlais de... j'ai un trouble anxieux, tu vois, une maladie, bref. Et euh, bah tu vois, genre ça, je me suis dit, vas-y, ça va faire 20 vues, ça va aller vite ça a fait beaucoup plus tu vois donc en vrai j'étais content ça m'a un peu rassuré je me suis dit ok c'est cool ça t'a fait du bien de lire un peu les retours moi c'est ouais. j'avais fait une vidéo bah ouais, je, me souviens, mais je, fait je crois que dans la vidéo j'ai fait, fait un petit SO. Euh, ça, ça m'avait bien aidé ouais franchement euh, non franchement c'est cool tu fait... sais ça te met en confiance aussi tu te dis ok bon bah, ça ça veut dire les gens ils ils kiffent peu importe le sujet en fait donc euh, c'est cool ça, ça va un peu mieux toi aussi à titre personnel ouais. et tout ouais bah en fait le lot et le fait d'avoir mon bureau, tu vois, d'avoir un vrai rythme, ça a beaucoup changé, tu vois. Après, j'ai plein de, de troubles qui sont restés et ça me casse les couilles. Mais tu sais, c'est des trucs euh, de santé en fait, tu vois. C'est pas, tu sais, c'est des des dérèglements de ton ton cerveau et de ton corps qui y reviennent de temps en temps. Mais tu sais, ça me fait plus de crises d'angoisse. Super. Hein, ou de, tu vois, c'est plus des trucs où je vais avoir le ventre tourné et je sais que c'est de l'angoisse et que ça va durer pendant deux semaines et je vais devoir prendre des médocs pour me détendre l'estomac parce que je peux rien manger ou des trucs comme ça, tu vois. Mais en vrai, c'est pas moi qui maîtrise. Euh, faut juste euh, accepter le truc, tu vois. Ça va aller mieux. Ouais, ouais. Ça, va aller ça viendra plus. avec le temps, je pense. Avec le temps, ça va aller mieux. Avec mais la... Ça vient vite, hein, cette merde. Hein. Avec le, le temps, les forces et la tête. Ouais, euh... ouais, ouais, ça arrive. Ça arrive <rire> On se doute pas. On se doute pas. Moi, j'avais jamais entendu ouais, parler tu vois, de ça. je suis là. Avant ça, j'étais en mode vas-y, soldat. Mon branle le mode d'aller chez le médecin. Jamais. Frérot, là, j'ai l'impression que je l'appelle tous les 4 mois. Je suis en mode. Alors, euh, j'ai la paupière qui saute. Euh... <rire> genre, des trucs. Euh... C'est normal. Je dev... Je dev... Non, mais tu des fois, tu deviens un peu hypochondriac après. Après euh, avoir eu mmh. pas mal de crises d'angoisse, des comme ça, tu vois. Dis-toi, quand j'avais fait mes crises d'angoisse, moi, alors déjà, j'ai jamais entendu parler de ça avant d'en faire une. Bah oui, moi non plus, mais en fait, t'as l'impression de pas maîtriser ton corps, donc l'impression que euh, tu vas canner, en fait, c'est assez drôle, parce que, quand... enfin, c'est pas drôle, mais c'est particulier quand j'avais fait, oh, mes... fait mes crises d'angoisse, <rire> dis-toi, je... genre pendant 2-3 jours après, je pouvais pas manger, quelque ouais. chose de solide, sinon je le recrachais dans la foulée. Okay. F... Donc ça faisait 2-3 jours de soupe, et okay. je pouvais avaler que de la soupe. Genre, si j'essayais de manger un aliment, genre mmh. un bon plat, tu vois as la dalle, tu, vois, ouais, tu, as, tu veux manger un truc. Ben, mec, je vomissais 20 ah minutes ouais. après. C'était vraiment, c'était mon trouble à moi. Okay. Que, en fait, je ne sais pas si le fait d'enclencher la digestion, ça me faisait euh, tu vois genre, euh, ouais, enclencher quelque chose de négatif. Mais moi, c'était ça. Mais c'est souvent lié à, à l'estomac enfin ou le, le plexus solaire, etc. Il y a toute cette zone là qui est vachement liée euh, au cerveau. Enfin, on dit souvent que l'estomac, c'est le deuxième cerveau et du coup, euh... Ah, souvent... Je te le confirme. Ah, ouais. Mais ça se voit. Hein, le deuxième cerveau, il a souvent faim. <rire> il a la dalle, là, Non, mais c'est clair, en vrai, tu vois, genre, il euh, y a plein de moments où t'es pas, enfin, Quand tu as faim, tu vois bien euh, tout, tout ce que ça fait. Et quand tu as mal au ventre, ça te permet... Enfin, impossible de réfléchir. Enfin, Il y a plein de trucs comme ça, tu vois, le cerveau, c'est... Enfin, l'estomac, le... c'est ouf. Carrément, carrément, carrément. Merci pour ce petit témoignage, c'est important. <rire> quand, quand les personnes ont, ont ton parcours, en général, elles ont souvent un petit peu... Des, des rêves ou alors une vocation non réalisée, euh, que tu, tu, tu, sais, tu voulais peut-être toi réaliser des projets de la DA, tu dans la santé industrie, quel est le tien si tu pouvais peut-être décrire un rêve ou une vocation que tu n'as peut-être pas fait ou que tu aimerais faire Genre une sorte d'ambition finale. Hein. Mmh. Est-ce euh... que peut-être genre encore réaliser des clips ou peut-être euh, mettre ce service de réalisation à faveur de ton contenu C'est quoi un peu l'idée bah, En fait, moi vite, euh, en étant à la fac, j'ai eu cette volonté de, de devenir euh, directeur artistique et c'est un truc que j'aimerais bien faire euh, mais tu vois moi je vois YouTube comme euh, comme un tremplin une expérience tu vois je enfin je sais pas si j'ai envie de faire ça à 5, 10 ans tu vois et puis à un moment d'être dépassé de faire et de courir après un truc tu vois, genre moi je pense que à long terme je me vois créer un label je me vois signer des gars je me vois développer des trucs euh, en fait je pense que j'ai la vision artistique ouais. pour euh, pour tout faire en fait pour vis -vis proposer ça, un truc global ouais. donc ça c'est un truc qui me ferait kiffer euh, que j'ai en tête depuis longtemps après, là, c'est pas du tout l'objectif, parce que pour l'instant, je commence à vivre très bien du tube depuis euh, 8 mois. Donc, euh, je vais pas... Euh, je suis dans l'alcool et je préfère euh, me focus euh, encore là-dessus, parce que ça me fait kiffer à mort. Ouais. Et que euh, c'est ça qui me plaît aujourd'hui. le vois. chemin est encore long avant d'arriver oui, au moment où... Tu vois genre, euh, j'en ai pour... Enfin, je me prends pas la tête. Mais je sais que sur vraiment du long terme, tu vois, quand j'aurai euh, 35 ans, tu vois, dans 10 ans, tu vois, j'espère... Je, avoir ce genre de, de, de métier-là, tu vois. T'as énervé. Un petit label qui est terre à terre, connaît les réalités, et peut, ah, à, à, la, à la DA, proposer tu vois, as, du as, sérieux. T'as fait tous les... T'es passé par toutes les étapes, un peu, euh, qu'un artiste peut, peut franchir, à part euh, être en studio et tout. Mais tu vois, moi, tous mes potes, ils font du son. Tous mes potes... Enfin, euh, j'ai toujours été en studio, euh, même petit, tu vois. Genre mon oncle, il faisait du raga et tout, euh, quand j'étais petit. Donc, euh, il me gardait, j'avais huit piges. C'est euh, merveilleux, ça. J'étais enfumé... Euh, en euh, <rire> sous bédo euh, avec des antillais euh, ça c'était du grand raga mais c'était galerie tu vois et genre j'ai <rire> du reggae avec les frères antillais <rire> non non mais c'était trop bien ouais mais mais genre j'ai déjà eu des expériences euh, tout petit en rapport avec la musique tu vois du coup okay. mon, son, mon oncle faisait du son et genre je pense que j'ai gardé ce truc là de vouloir bosser dans la musique sans en faire ouais voilà. ouais, ouais ouais avec cet œil artistique euh, et cet œil de Da en fait tu vois énervé franchement moi ouais. je t'imagine bien dans une sorte euh, de rôle un peu directeur comme ça tu vois, ouais, euh... tu vois. Tu sais, à sentir les coups peut-être même ça. Bah, à des moments avec une plus grosse moustache 4 d de volume let's go <rire> un peu de bouteille tu ouais, vois <rire> une ou deux bagues en plus et <rire> dans en or <rire> deux trois grills <rire> et tu vas pouvoir dire à un petit artiste toi je te sens bien tu vois voilà. un peu comme tu faisais sur Juice mais ouais, à un ça. niveau euh, mais en vrai tu vois c'est là-dessus là que ça m'a mis en confiance aussi parce que j'ai clippé des gars qui aujourd'hui sont signés et qui enfin tu vois genre c'est trop bien donc non, je suis content, ça j'aimerais bien le faire. Je sentais qu'il y avait un petit truc comme ah, ça, une petite envie ouais. sous-jacente. Il y a, a d'autres trucs aussi, tu vois, mais c'est des trucs. C'est un peu plus classique d'un YouTuber, tu vois, genre euh, le fameux projet BD, tu vois, par exemple, des trucs comme ça, tu vois. Le BH, le, le projet ouais. BD. Ouais, <rire> mais, mais, mais vraiment, tu vois, le truc de la BD, tu vois, moi je sais que mon père elle a, fait, elle a fait les beaux-arts, tu vois, quand il, il était plus jeune. Euh, il a fait une carrière qui n'a rien à voir après, il a été pompier de Paris, agent de sécu et. Euh, et maintenant il est dans le bâtiment. OK, donc vous mais, très vaste. <rire> très vaste mais tout petit, tu vois, il me dessinait des BD et il me, il me les donnait et je pouvais les lire et tout et tu vois, j'avais j'ai gardé ce truc et du coup moi je dessinais aussi des, des, des BD et tout, tu vois. C'était éclaté. C'était horrible. Contrairement à lui, tu vois, où il dessine bien. Et peut-être tu sais, j'ai gardé un peu ce truc là en tête. Donc euh, en vrai de vrai, tu sais, j'aimerais bien euh, là, je sais que mon père il en a marre de son taf et tout, ouais. arriver à un stade où euh, où tu sais je reconnecte un peu plus avec lui Une avoir, avoir manière, les ouais. fonds qui font que bah, Genre, on puisse travailler ensemble sur un projet, tu vois, sans forcément être à 24 ensemble, mais tu sais que j'ai que, que un peu son expertise. Ah, sur réel, tout. Réel. Travailler avec Samif, c'est une dinguerie, en ouais. Enfin, on y pense tous de cette manière. Bah, moi, il ouais. moi, moi, y a ma grande sœur qui, après des années euh, d'une situation professionnelle, genre un peu particulière, tu vois, elle, a, elle est entrée en formation pour être pâtissière. Okay. Parce que c'est une très très bonne cuisinière okay. et tout genre, quand tu vas quand tu vas chez elle tu ressors sur bancard. Hein, okay. <rire> Let's go. Tu t'es explosé le bit tu vois. Okay. Et ouais, j'avais dit ouais, si tu veux quand t'auras fini si tu veux lancer un salon de thé, un truc machin, on peut peut-être, bah ouais. Une manière de reconnecter un hein, peu comme tu dis. Ah, c'est trop bien ouais. Et puis moi euh, du côté de ma mère ils ont toujours travaillé en famille, tu vois. Mon grand père il avait lancé des des, euh, des magasins de de, de baskets, enfin de chaussures. Euh, c'est mes maisons qui tiennent ça aujourd'hui. Mais ma mère a travaillé dedans. J'ai toujours vu un côté euh, entrepreneurial du côté de ma mère, tu en vois. En famille, ouais. Ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, et puis mon père côté un peu plus euh, créatif, avec mon oncle aussi, tu vois, donc j'ai grandi dans un truc où euh, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est devenu un peu, ça a coulé naturellement. On m'a jamais freiné, on m'a jamais dit quoi que ce soit, tu vois, genre on m'a toujours soutenu. Donc euh, c'est trop bien. est Ce que quelqu'un dit dans le chat, je ferait travailler avec mes frères. Ah ouais, mais c'est une dinguerie. Ça étonne pas. C'est pas fait pour tout le monde, ça fonctionne pas toujours, ouais. mais je, je pense vrai. que ça peut être quelque chose d'assez épanoui, ouais. épanoui sans pardon Genre Pogba, par exemple. <rire> Disons que, euh, voilà. Ah là, <rire> la Pogba. en famille, c'est pas tout le temps, bah, pas pas tout tout temps bon. Même entre potes. Hein. Ouais. Mais en fait, pour moi, c'est pas parce que t'es potes que tu vas bien bosser avec le gars. Tu vois, genre, tu sais pas comment il, il taffe. Tu vois, tu sais pas. Enfin, euh, euh, tout le monde n'a pas les mêmes façons de travailler. C'est pas parce que es, c'est ton strap de fou que, que tu vas être content de bosser avec lui. Au bout de six mois, il va te saouler. Tu vois, genre, ça se trouve. Moi je sais que j'ai des potes, euh, j'adore même ce qu'ils font dans leur, dans leur travail, j'ai un poteau à WAM qui est danseur et tout, qui fait un peu de vidéo et tout, mais je sais que tu vois son rythme, il me saoule, genre je peux pas, tu vois, genre lui il va commencer à bosser, il est 22h, ouais. il va finir à 6h, ouais. j'ai trop bien bossé, mec. Et je suis en mode, ouais, mais je sais pas comment tu fais, genre moi 6h30 je suis levé frérot, tu vois ce que je veux dire Genre euh, non. Ouais le, le rythme ne colle vois, pas. Moi, moi, c'est le classique. J'ai fait beaucoup de conférences et quand je discutais à, à, à, à des élèves, je leur disais, vous, quand vous arrivez en 3, 4 e année, très souvent, vous allez avoir un projet peut-être dans une mmh. bande de potes et tout. Et rendez-vous compte que 3 fois sur 4, quand vous allez parler de projet comme ça, ça va pas marcher. Ah et ça a créé des embrouilles entre vous. Les... Parce que quand vous travaillez en bande de potes, vous n'arrivez pas à vous dire les choses et vous ne savez pas du tout eh comment oui. l'autre travaille, comme tu as dit. Faut et souvent, ça pose des soucis. Regardez les, les projets de groupe, euh, je ne sais pas si vous, en, vous êtes en études sup ou quoi, mais en vrai... Euh... C'est les pires rendus. J'ai euh, jamais vu ça, moi, travailler avec mes potes. Euh, quand je faisais des travaux de groupe, là, tu dois rendre à la fac. Mais tu fais ça la veille, euh, ça n'a aucun sens. Euh, même ce que tu rends, tu l'as même pas lu Tu te dis, ah, nique ça, merde. Ouais, c'est de la <rire> <perdre> 100 euros. <rire> Alors que euh, si tu bosses avec des gens que tu n'as pas forcément d'affinité, bah, tu te dis, il faut que je fasse un truc quali, eux, pareil. Et au final, tu fais un truc, euh, tu fais un truc bien, tu vois. Ouais, ça, moi, ça fait quelques mois maintenant que je travaille avec un, un ami d'enfance. Okay. Un, un ami que je connais depuis 10 ans maintenant. Et... Vous êtes déjà battu du coup non. non. On s'était embrouillé, mais <rire> jamais ouais, ouais, battu, mais... tu vois. Et là, ça va. Okay. Même si tout n'est pas parfait, il y a des hauts débats et tout, mais là, ça va, c'est cool, ça, ça prend forme bien. Mm. On se dit les choses comme il mais, faut. Mais c'est le souci aussi de nos métiers c'est que tu as une relation, euh, même si tu prends quelqu'un que tu connais app, euh, en vrai, il va vite se mélanger à ta vie privée aussi tu vois Ouf. donc en fait t'as un truc un peu de ça devient des amis mais à la fois tu sais pas machin et c'est un peu bah du coup on en parlait de la Redbox ça s'est un peu passé comme ça tu vois genre c'est amis mais à la fois pas c'est à la fois c'est pro donc euh, la barrière tu sais plus où la mettre il y en a qui la mettent à un certain degré d'autres qui la mettent euh, à un moindre tu vois donc euh, en vrai c'est compliqué à gérer mais il faut juste faire la part des choses quoi très important. Dites-vous les choses, même si c'est difficile. Et ouais. si vous n'êtes pas capable d'écouter, c'est peut-être pas une bonne idée de collaborer mmh. ensemble. C'est euh, ça. Faut, faut le savoir. C'est comme la, un peu la même idée quand vous partez en vacances, des fois, avec... Euh, genre le plus classique, vraiment. et genre, genre, J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est les groupes qui partent en vacances à 12, genre. ah bah je, je parlais de mes vacances au début, je suis parti avec 10 potes. Bon il crée... y, a, y a eu deux trois soirées où j'ai split et puis je suis parti juste avec un pote bah, on est allé au vel tu vois genre ouais, il y avait ouais. aucun qui voulait on est allé au vel tu vois genre, on dit, bon, des fois quand vous partez en vacances à 12, croyez-moi faire quatre soirées ensemble <rire> c'est pas la même chose que de partir en vacances et souvent bah ça ouais. crée des dissensions des problèmes genre y en a ils partent en, en, en vacances en pote et ils reviennent c'est la merde il mm. n'y a plus personne qui s'entend ça bah crée des oui. groupes et tout les mecs n'ont ah ouais. pas les mêmes envies il y en a qui veulent sortir visiter il y, y en a ils veulent pas il y en a qui veulent faire que a ils veulent dormir a... ça souvent comme ça les premières vacances tu vois moi mes potes de fac ça fait 6 7 ans je les connais donc on est parti on part tous les ans donc au bout d'un moment, on sait. Tu vois, je sais avec qui je peux faire tel truc ou machin. Classique. Tu vois. Classique, classique. Tu penses quoi un peu... Euh, alors, on change de sujet un peu. Ouais. Là, c'est euh, ton avis un peu plus sur des trucs rap un peu d'actu. Et je pense que c'est important d'en parler. Enfin, c'est intéressant d'en parler. Tu penses quoi un peu des, des, des différents changements dans le rap et notamment le raccourcissement constant des morceaux pour favoriser un peu les streams C'est des évolutions. Mais est-ce que toutes les évolutions sont nécessairement positives. Genre, Je, je t'en parle parce que j'ai regardé l'excellente série euh, Le Monde, rap business. Ok, ouais. Euh, ouais, je, oui, très cool. Je, je conseille ouais. à n'importe qui, la chaîne YouTube Le Monde produit des bangers et, et la série rap ouais, business. Vraiment, est ouf, cool. hein. aussi, truc, euh, cool. Ouais, vraiment, c'est ouf, ouais, c'est cool. Ils ont fait un truc très documenté sur le fait que okay. les, les sons sont de plus en plus euh, euh, petits, il y a de moins en moins de troisième couplet, etc. Machin. Et t'en et penses quoi, toi, au global, un peu de ça En vrai, je n'ai pas beaucoup d'avis là-dessus, tu vois, c'est vrai que moi, ça me fait... Enfin, Genre j'ai grandi avec ce truc avec des sons, euh, des fois à rallonge, avec euh, 15 bugs qui sont dessus, tu vois, des compiles énormes et tout. Donc c'est vrai que ça manque un peu. Mais en vrai de vrai, j'ai l'impression que mon mode de consommation, malheureusement, il a changé aussi aujourd'hui. Ok, il évolue et, avec la tendance et Ouais, je suis un peu plus habitué à ça, quoi. Donc euh, ça dépend. En vrai, moi, personnellement, ça ne m'affecte pas plus que ça, tu vois. Donc je sais pas ce que les, les gens en pensent. Première vraiment, réaction, mais... troisième couplet, c'était naze. <rire> On n'a pas des anciens, là. Non, moi j'aimais. Moi je kiffais, tu vois, mais après ça dépend. Je sais pas, pas trop d'avis là-dessus. Ah, t'as pas trop d'avis là-dessus Ouais, c'est comme euh, pour les, les trucs sur YouTube où il y a de plus en plus de prod, machin, tu vois. C'est des, des périodes, ça change. Ça se trouve, ça va revenir après, tu vois. Il y a eu des moments où il n'y avait plus du tout de rap boom bap, après c'est revenu, machin. Enfin, je pense que les modes de consommation ils changent tout le temps donc. Euh T'as toujours le temps, toi, de découvrir des petites pépites et tout, maintenant ouais. Parce que, quand tu par exemple, quand tu produisais ces vidéos-là en 2016-17, ça se voyait... Je sais pas si t'as écouté la période rap cloud ou si t'étais dans... Ah bah le... si, j'étais oui. à fond dedans. Bah, ouais, bon, voilà. oh ouais. Je n'osais pas ai... le dire. Je Alors, ça pas... se voyait que t'étais à fond dedans. Ouais, je t'ai pas souligné, mais euh, j'écoutais tout ce qui se passait. <rire> <rire> t'as toujours un peu le temps comme ça pour... Euh... Ouais. ouais, enfin, moi, j'aime... Enfin, je suis presque plus dans l'underground que dans les sorties, tu vois. Genre, euh, tu vois, le projet euh, de gazo, là, KMT tu vois, c'est par exemple, je l'ai écouté, je l'ai pas écouté le jour de la sortie, tu vois, enfin je ne suis pas hype sur les gros projets aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je n'ai plus trop cette hype, tu vois, j'écoute deux, trois jours après, tu vois. En... qui en ce moment euh, En ce moment, j'écoute un mec qui s'appelle Yanis, euh, un mec qui s'appelle Luther, il euh, y a un mec que j'ai découvert dernièrement, là un suisse, je crois, qui s'appelle Kenzie, enfin, tu vois, c'est que des petits noms... Euh... À droite, à gauche, je pense qu'il y en a dans le chat qui connaissent peut être, mais en fait, euh... c'est bien parce que quand tu sors des petits noms pas trop connus, ceux qui connaissent, ils sont dans le chat ils sont là, wow, il a dit bah un là ouais. bah, Tu vois, par exemple, là, euh, je suis allé. Bah, euh, Maïro aussi, trop fort, un hein, suisse. Euh, je suis allé à, au Grun Festival. Je sais pas si tu connais l'émission Grun Bien sûr, oh, non, ouais. Grun, Grun c'est ultra connu. Les freestyle ouais, Grun, ouais, et ouais. tout c'est légendaire. J'aime beaucoup. Et du coup, ils ont fait un festival, là, ce qui m'a valu d'être malade aujourd'hui, les refs et, euh, et c'était une dinguerie et du coup c'était beaucoup de scènes euh, émergentes donc t'avais euh, bah du coup euh, Luther il euh, y avait un il y avait il euh, y avait qui il euh, y avait celle crack il euh, y avait il y avait trop de noms euh, t'as réveillé le chat regarde là dès que t'as commencé à sortir Luther il y avait, euh, avait Ness aussi ouais il y avait Ness ah, là tu les as de à hein. euh, en final il y avait enfin en final à la fin il y avait euh, Makala qui clôturait le truc Grave cool Makala trop fort Makala euh, c'est le chroniqueur sale que j'ai découvert grâce à lui ah ouais ouais, ouais. Il en parle dans ses sorties d'album 2019 et il disait qu'il était trop fort et que ce mec-là mériterait euh, un buzz X fois plus gros. Oui, que ce trop fort. Là. Mais tout, tous les Suisses sont trop forts. Il y, a, il y a Runa aussi, trop fort, Runa, qui est dernière signature de euh, Trop fort, trop fort. Il y avait slimka aussi, que j'ai eu sur euh, ma tape, que j'avais sorti. J'ai sorti une tape. C'est euh... ouais, vrai, c'est vrai. Ouais. J'en avais pas parlé. de Je, je l'ai vu passer, mais c'est vrai ouais. que je, je, je bah, C'était euh, okay. la transition. J'ai sorti ça fin 2000, euh, 2021. C'était un peu mon projet de l'année 2021. Du coup, j'avais sorti une tape, tu vois avec encore cet da euh, DA, etc. Euh... Et j'avais rassemblé euh, plein d'artistes euh, qui sont des, des frérots à hommes, tu vois euh, avec qui j'ai déjà bossé. Euh, donc euh, Daomé, euh, Bécard, Yabibi, euh, Rat de Quartier, Slimcasto, voilà plein d'artistes. Plein euh... Et dans deux, trois ans, il y en aura un qui aura pété. Ah ouais, les... forcément, c'est sûr. <rire> tu vas dire, il était sur ma table. C'est <rire> ça. Et... non Franchement, c'était trop bien comme expérience. En plus, j'ai pu prendre cette expérience-là encore, dans cette volonté de vouloir apprendre. Euh, j'ai fait un concert. Énorme connerie, les gars. Énorme connerie de faire tout tout seul. Un concert, c'est scandaleux. Pourquoi j'ai fait ça tout seul J'étais ah, sur scène. Rends non, mais je... je me suis dit, j'assume tout tout seul. J'avais euh, Elliot qui était avec moi, qui... qui faisait toute la partie 3D, parce que chaque son, il y avait un clip en 3D, avec des figurines. Enfin, avec, avec la, la scénographie. Son, ouais, avec des personnages qui sont... Chaque euh, rappeur est en, en personnage 3D. Il y avait du merch que j'ai géré tout seul. Les envois, les trucs, heureusement mes potos ils étaient là. Mais genre j'étais en mode mais pourquoi je fais ça tout seul J'ai créé compliqué. mes propres bonbons, je suis allé dans une usine, les machins. Bref, je... Je... Je... Je... Je... je suis parti trop loin. C'était euh... bah, euh... décembre 2021. C'était euh... la Big Santa tape. Donc c'était pour Noël quoi. Et c'est un projet qui m'a un peu donné un... un coup de boost qui a bien démarré mon année, je pense, euh, 2022. Euh, 2022. Où les gens se sont dit ah ouais, le frérot euh... il fait les choses carrées. tu vois le Concert été lourd c était lourd C'était insane j'ai fait il euh, y avait euh, j'avais invité des potes aussi en plus donc il y avait Théobaba qui avait il y avait, euh, y avait mes, tous mes potos euh, de d'Angers il euh, y avait il y avait Théodore il y avait euh, Thomas Actuan et, euh, donc sur scène à la fin on s'est retrouvé à tu vois une vingtaine trentaine c'était trop bien j'ai fait mon premier slam avec Théodore on a sauté on s'est fait porter par les gens c'était <rire> Le trop bien mec moi j'ai trop kiffé et euh, bah, c'est Kassim, enfin euh, Slimka qui, qui m'a dit « Allez, on y va, faut que tu sautes, mec, faut que tu, tu dépucèles de il ça. » bon, ouais. Il a raison, il a raison. Il fallait qu'au bout d'un mois tu ouais. kiffes parce que c'est ce genre d'événement, t'es tellement sous pression ouais. que t'as du mal bah à, ouais. à profiter. Moi, j'ai perdu ma chaussure, a perdu son tel. Heureusement, les gens, ils ont ramassé et tout. Ah ça, c'est pas dégueu. Ouais. Bon, bah, c'était une petite salle, c'était 300 personnes. Et, euh, mais c'était trop bien parce que du coup, les gens, euh, le rapport avec les gens, il est direct. Les gens, ils kiffent. Et, et pour revenir sur le souci de faire tout tout seul, bah, j'étais le mc tu vois genre c'est à dire que je prenais le micro j'annonçais les mecs euh, machin sauf que bah quand t'es là que tu parles et qu'il y a euh, un problème dans l'enceinte à gauche et qu'il n'y a personne et que t'es fa tu fais ouais du coup et tu fais ça en même temps que tu parles tu fais, tu montes l'enceinte ouais, sauf coup, que tu vois <rire> <rire> genre c'est que des trucs comme ça où j'ai dû gérer plein de trucs tu vois. Oh, à, la, à la galère <rire> pas bah, T'auras pas trop le choix de toute façon je pense à, à terme bon mais c'est si ouais, déjà commencé tu euh... vois ce truc de soirée je kiffe à mort je kiffe à mort un peu comme les comme ça. ouais bah exactement et, et j'aimerais bien en faire d'autres Là, je suis en train de prendre des cours de, de DJ. Oh! Ça, pour apprendre à, à mixer et tout. Attends, mais, attends, mais hey, il, il part sur un projet extrêmement sérieux, notre ami Rascal, Je te dis, moi, je vais être partout, mon gars. Petit cours de DJ comme ça on pour envoyer tout, les soirées. Tout. Faire vivre la, la, la nuit nocturne en juillet, même si elle vit déjà très ouais, bien. Ouais, non, mais tu vois, aller un peu partout euh, en France et faire venir que des, des, des artistes. Euh, tu vois, tu, tu mixes, t'as un gars de la scène émergente un autre poteau qui mixe à WAM parce que j'ai plein de potes qui mixent et tout tu vois et, euh, et faire des soirées un peu partout c'est une tu vois mais bon ça ça prend du temps aussi tu vois. Donc. Le jour où tu passes à Lyon tu m'appelles Let's go bien évidemment, bien évidemment. Ah, je t'ai mis le couteau là. Euh, mais tu seras invité <rire> c'est sûr. sûr. <rire> oh, On en rigole. Et, et au milieu de tout ça, même si je pense que ma réponse est assez évidente parce que tu fais déjà suffisamment de, de choses, Twitch ça te parle ou pas du tout bah Peut-être rediffuser un peu ce que tu ferais peut-être ouais, peut oui, en un fait un truc. En fait, moi, j'ai pas l'impression d'être à l'aise avec le live. Tu as vu que j'ai ce truc où j'ai l'impression que je dois tout maîtriser, même dans mon image, dans mon truc. j'aime trop, euh, frérot, tu vois. Là, j'ai demandé une de maquilleuse parce que j'ai une vieille tête, euh, frérot, ça se voit encore. Mais vas-y tranquille. Mais tu vois, c'est des trucs où j'ai commencé l'émission, je t'en ai putain, vas-y, fais chier, tu vois. Genre, je suis trop à calculer tout le temps, tu vois. Et, euh, et Twitch. Je pense que tu je, pourrais y prendre goût. Je pourrais y prendre goût, mais euh, je pense Bah après, euh, t'es jamais bon dès le début, tu vois. Mais je pense que je prendrais du temps, tu vois, avant de, de bien gérer le truc, voir le chat, machin, tu vois. Je parlerai tout seul, je regarderai pas le chat, je me connais. Genre, ah ouais tu... Ah ouais, moi je suis. <rire> c'est que c'est un des trucs les plus kiffants de voir le chat, ah ouais, là, de voir je... les frères, de voir les animaux, j'suis, là j'suis... Non, mais tu sais, je suis genre. Euh, J'aurais trop de trucs en tête. Euh, moi j'aime bien de. Euh, tu vois, je suis pas à l'aise forcément encore avec le format Twitch. Et, euh, et puis le rythme pour être sur Twitch, c'est violent. Hein. Ouais, par contre, ça. Euh, ça... Moi, avec, justement, avec ce trouble anxieux et tout, je me dis c'est vraiment le dernier truc pour. Euh, pour se rajouter une dose, quoi. C'est vraiment très, très chaud le rythme que ça demande Twitch. En vrai. C'est bah ouais. super élevé. Sincèrement, sur Twitch, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça demande vraiment, vraiment une régularité de zinzin. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai beaucoup expliqué, mais les vrais rois du monde, c'est ceux qui sont devenus suffisamment big sur YouTube pour pouvoir vivre que de YouTube sans avoir à s'imposer le rythme de Twitch. Ouais, je me rappelle, t'en avais parlé, je sais plus où. Euh, mais oui, enfin, c'est... Genre, aujourd'hui, je ne vis que de YouTube. Enfin, je fais des trucs à côté. Des réals, tu vois, quand je bosse, euh, par exemple, ce rappeur qui est avec Théodore, on bosse ensemble, mais on, on fait du 50-50, donc c'est une autre source de revenus, les clips et tout. Mais en vrai de vrai, euh, 80% de ce que je gagne à l'année, c'est YouTube. Donc euh, en vrai, euh, ouais, euh, Twitch, euh, c'est quand même complexe, tu vois, de, de, de tenir ce rythme-là. Euh, YouTube, déjà, sortir une vidéo par semaine dont je suis fier. C'est chaud. Là, j'ai repris à partir de septembre. Euh, c'est quand même complexe, tu vois. Surtout quand euh, t'as un connard qui veut faire tes montages, tes matins. Tes... <rire> tu veux des, des trucs où il y a trois cams avec un plomb mach... Enfin, tu vois. Des mouilles de bord, des compagnies. c'est ça. <rire> Pour continuer un peu sur la question un peu rap etc, tu, tu, tu penses quoi un peu des, des nouveaux modes, en gros des modes de communication qui sont exploités un petit peu par euh, les artistes et qu'on voit de plus en plus collaborer des fois même avec des créateurs de contenu sur TikTok, sur Twitch des fois même, quitte à le ouais. chercher de manière peut-être un peu trop poussée, je pense notamment à TikTok. Ouais TikTok moi j'ai un peu de mal je t'avoue, genre là on l'a vu dernièrement avec euh, Fresh la Peufra, euh, avec euh, Netflix tout ça tu vois c'était très calculé TikTok tout ce qui a été fait tu vois. Mmh. J'ai un peu de mal avec ça. Je me dis que c'est pas des, des, des, des noms ou des gens qu'on va retenir dans le temps, à moins qu'ils fassent une évolution différente. Tu vois enfin J'ai pas l'impression que si tu fais ton beurre comme ça, ou ton buzz, euh, que ça puisse durer. Tu vois je sais pas. J'ai un, un peu de mal avec ça. Et je trouve que c'est un peu, euh, peu dénaturé de la, la musique pour euh, la réfléchir en format TikTok. Je... Tu sais, Aujourd'hui, des fois, ça va en studio et ça réfléchit TikTok. C'est un peu dommage. Enfin, c'est même très dommage, je trouve. Ça, ça casse un truc, genre Ouais, ça casse un truc. Après, ce qui est qu des collaborations et de l'ouverture euh, euh, des, des, des rappeurs à plein d'autres formats je trouve ça trop cool tu vois là où avant t'avais des rappeurs qui faisaient que des interviews euh, et voire des fois pas du tout d'interviews aujourd'hui t'as des gars qui sont un peu plus ouverts sur plein de trucs tu vois genre j'ai fait un qui est sur ma chaîne avec Zuku tu vois Qu quel rappeur aurait accepté de faire un qui-est où tu vas terminer d'autres rappeurs tu vois genre, non en vrai c'est trop cool genre l'ouverture d'esprit aujourd'hui c'est un monde qui est beaucoup plus mélangé aujourd'hui alors, tu vois bien, enfin, c'est vrai qu'ils sont euh, un peu moins dans leur tour d'ivoire, tu vois. Il euh... y a enfin, c'était il y a longtemps, mais tu vois, Coba et CH, ils ont fait des lives avec euh, Michou Inox. Enfin, en fait tout est mélangé, tu vois. Après, je pense qu'il y a aussi euh, des intérêts et tout ça, mais c'est un truc qui fait que tu sais, ça, ça, enfin, moi je trouve ça cool, tu vois. Ça, il y a un côté divertissant, ça, ça mixe un truc correctement, ouais, moi, je trouve. Après, je pense que c'est pas valable pour tous les artistes, tu vois. Genre, il y a des artistes où c'est bien que leur image reste comme as. Tu vois, que, par exemple, un freeze reste un peu dans son truc euh, secte, machin. Inaccessible. Euh, tu vois. Même PNL ou du truc. Ouais, tu vois. vois, ce serait dommage de voir... Euh... Enfin, moi, je trouvais ça dommage de voir euh, PNL faire un, un, un format combini, tu vois. Enfin, je <rire> <rire> ce serait pas... Sandwich, vois. salade. Non, c'est pas... Enfin, je sais pas. Un... Non, non, moi je trouverais pas ça ouf. Ah, ce serait pas ouf. Tu vois, il y a des artistes comme ça où. Ça dépend de ton image en fait et puis de l'image que tu veux donner aussi de toi en tant qu'artiste. Euh... Mais je pense que ceux qui, ont... qui sont le plus fermés, ils ont quand même un, un certain succès d'estime, tu vois. Genre, euh... en vrai, ceux que tu vois le moins, ouais. c'est quand même ceux qui sont. Ça procure un effet de rareté, ouais. ouais tu vois. Mais bon, euh, tout le monde peut pas mais, réussir mais avec l'effet de rareté. Tu vois <rire> euh, T'as euh, Jossman, Leilo qui ont réussi un... un peu comme ça. Mais en vrai, il euh, y en a pas beaucoup, tu vois genre aujourd'hui tu faut, faut y aller hein, pour euh, pour péter sans juste avec ta musique et ouais, tu vois, très peu d'interviews, on te voit vraiment pas à un à gauche, stade ouais. où tu vois es... tu fais un zénith quoi on aime bien, on aime bien, on aime bien. Et eh ben, franchement, en dehors de ça, euh, pour un peu conclure euh, d'ici euh, 2022, d'accord ouais. euh, On peut t'attendre sur quoi Tu as parlé, euh, par exemple, euh, du reportage qui va sortir, du enfin, ouais. documentaire un peu qui va sortir samedi. On... Qu'est-ce qui t'attend, toi, pour les prochains mois un peu Sans forcément league des ouais, ouais, quoi ouais, hein, mais genre. De... Euh, ah, bah, déjà, ce docu sur lequel je bosse depuis un moment. Enfin, j'appelle pas ça docu parce que j'ai pas la prétention de, de, de faire un truc. Euh... Enfin, c'est bien produit, je suis content du résultat, mais euh, je, là, dernièrement, il y a un, un docu sur euh, Sick Nine qui est sorti sur, sur, sur, sur Canal ouais. qui est incroyable. Je n'ai pas la prétention de faire un truc comme ça avec 15 000 équipes derrière. Ah oui, là, c'est Canal. Tu vois. Mais, euh, mais à mon échelle, c'est un truc que, que je considère comme un peu un petit docu. Et ça, c'est un truc que je, que je gardais pour la rentrée, euh, pour euh, les vidéos de la rentrée. Et euh, du coup, j'essaye. J'ai pris tout le mois d'août aussi pour essayer de préparer ce truc-là et d'avoir une certaine régularité jusqu'à au moins la fin de l'année. Après, euh, je pense que du coup, euh, euh, sur le mois de janvier, je vais bouger un petit peu et me reprendre une petite 2-3 euh, semaines de pause. Ouais. Parce que euh, j'ai euh, ma petite amie qui est partie au japon c'est pour ça que j'aimerais bien bouger un mois au Japon, euh, l'argent de là-bas, etc. Peut-être faire du contenu là-bas, on ne sait pas, on verra. Et, euh, et du coup, j'essaye d'avoir ce rythme-là, une vidéo chaque semaine, dont je suis fier, que je kiffe. Nickel. Je ça coule, je passe un bon moment, même moi, en la re regardant euh, 15 fois, je, enfin, je trouve ça cool. Donc, euh, ouais, surtout là-dessus. Et après, euh, potentiellement, euh, des trucs potentiellement avec, euh, avec Théodore, peut-être euh, à l'avenir, mais plus euh, peut-être, euh, courant 2023, tu vois. Ok. Donc, euh, ouais, à voir. Accès un peu sur tout ce qu'il fait en ce moment. Euh. Ouais, c'est ça. Plus, euh, bah, euh, Théodore, il, il développe vachement euh, la partie euh, musique, donc ça viendra peut-être petit à petit, etc., tu vois. On aimerait bien refaire un truc... Enfin, euh, tu vois, on avait fait les sorties, les « les Rappers Key ». Ouais. Euh, c'est des formats qu'on kiffe. On n'en on on a pas du tout parlé, tu vois. Mais on sait qu'on en refera peut-être un... Euh, ou un format un peu différent, mais j'ai envie de, de reproduire un truc comme ça où, où t'as un peu de la parodie, mais en même temps je fais des clips où je suis trop content de faire des clips comme ça, tu vois. Genre là sur ce rappeur qui 2, les gens ils ont trop kiffé euh, le truc de SCH, euh, même le clip de Leilo, enfin tu vois. Et c'est des trucs euh, avec pas trop de budget, on fait des trucs cool, tu vois. Donc moi je kiffe faire ça. On tient peut-être un duo un peu, un peu solide. Ouais, en vrai, bah moi, mais ça qui est fou avec, euh, avec Théodore, c'est que c'est un gars que j'ai rencontré euh, du coup bah, au, au moment de, du lot. Ouais. en ouais. vrai. On se suivait avant, mais on s'était jamais euh, capté, tu vois. Aujourd'hui, c'est mon frérot. Genre, euh, vraiment, tu vois. Tous mes potes, c'est devenu ses potes. Grave. Ils traînent avec nous, machin, tu vois. Énervés. Bah ouais, tu vois. Là où, euh, par exemple, Jordan et Théo ont plus leur vie en dehors, même si c'est... Ou même euh, Arnaud, Alinka ou euh, Thomas, tu vois. Bien et, sûr. Mais ils ont plus leur vie, euh, tu vois, en dehors. Tu vois, mais c'est grave, mes potos, on fait plein de trucs et tout. Mais euh, mes, mes putain de potes d'Angers, avec qui euh, je suis tout le temps, tu vois. Genre bah Théodore, il a connecté avec ces gars-là et je pense qu'on a un peu plus le même mode de vie. Ouais, vois. je vois. On, on, on kiffe les mêmes sons, euh, les mêmes sapes, les mêmes trucs, tu vois on kiffe les mêmes events. Les... Ouais, ouais. donc en fait, il y a suffisamment de similitudes bah, pour que ça, ça connecte deux ans avant. Ouais. Ouais. Même s'il est plus jeune que Wom, tu vois. C'est ça qui est ouf. Il, ouais. très... il est très mature ce bâtard, même s'il paraît pas. <rire> <rire> j'avoue que je l'ai vu qu'une fois, j'avoue. Il y a 19 que... ans. No ouais, c'est un jeune, mais... c'est ce que j'allais dire, c'est un jeune. Bah ouais. Ah C'est beau, Théodore, le jeune. Et, et, et le Japon, la Tip c'est quoi Tu vas quoi un peu plus... Moi aussi, j'ai envie d'aller au Japon. Ouais, ça a rouvert récemment. Ça a ré ouais, récemment, j'avais peur un peu. Du coup, j'étais en train de voir avec des marques pour avoir des visas ah, ça a de travail a ouvert, et tout, ça c'est ouais. bon. euh, Du coup, euh, elle est là à Kyoto. Donc euh, c'est trop bien, c'est la partie que je préfère, tu vois. Je suis jamais allé, mais naturellement, moi, je suis plus vers des grands espaces, euh, tu vois, plus des temples, des choses comme ça. Je pense qu'on est un peu pareil. Euh, les villes où il y a euh, plein de monde et on voit juste des buildings c'est moins mondial, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, même si Tokyo, ça a l'air fou, hein. je sais pas, euh, je suis sur cette ville-là. Mais je pré... si j'y vais un mois, je préfère passer une semaine à, à Tokyo et passer trois semaines à Kyoto et Osaka, tout ça, tu vois. Fait... Kyoto, Osaka, moi aussi, ça me chauffe deux ans. Hein. Ah ouais, ça a l'air trop bien. Donc là, elle est arrivée, ouais, ça fait deux semaines qu'elle est là-bas, tu vois. Donc euh, franchement, euh, elle va kiffer. T-shirt cool. culturel pour l'instant Non, ça va, ça va, tu vois. Euh, parce qu'elle a, euh, a, a fait déjà du japonais avant. Ok, donc ça vois. va. Donc euh, ouais, non, c'est cool. Exceptionnel. Ouais. Oh là là, aller au Japon. Ouais, non, franchement, c'est cool. Bah, juste, ça va, ça va coûté un billet parce que tu sais, dans un, un truc, euh, comment on dit Un échange enfin, Non, tu sais, c'est une sorte de résidence, mais que pour femmes. Ok. Vois, moi, j'aurais pas accès à ça, donc il faut okay, que okay. je prenne un logement à côté. Ah, mais... Je savais pas du tout que ça existait. Ouais, si, voir. si et du coup euh, ouais euh, mais ça va être ça va être top en vrai je, je vais trop kiffer J'ai toujours rêvé d'aller là-bas donc euh, donc euh, petite dinguerie super ouais bah écoutez les amis, sur ces quelques paroles, on arrive gentiment à la fin. Une, aïe heure, aïe. une heure et demie. Ah bah ça régale. Comme prévu, je, on commence à, à choper le, le rythme. Le rythme, exactement. On commence à choper le rythme et ça fait vraiment super plaisir. Merci à toi. Rasker. Merci mon ref. Non, franchement, je suis trop content. Hein. Tu sais que c'est une consécration. Ça te fait du bien un peu de venir Non mais peu. vraiment. Hein. Tu sais fou. que moi, je kiffe trop ce que tu fais et Merci, du coup d'en de, de, être là. C'est aussi euh, une évolution un peu de mon année, tu vois. Genre de me dire, euh, ok putain il y a des gens qui, pendant une heure et demie, vont écouter ce que je dis, tu Énerver. vois, c'est trop cool. Bah, c'est super plaisir, vraiment. J'espère également que vous avez apprécié, les amis. Moi, personnellement, je me suis régalé un mood super chill pour ce deuxième euh, épisode. C'était vraiment super. Pour ceux qui viennent d'arriver, comme d'habitude, la rediff sortira sûrement ce soir, d'accord Je crois qu'il y a Hugo qui m'a dit que euh, YouTube Studio bugait un peu, on va voir, mais dans tous les cas, ça revient euh, super vite. Et, et je remercie tous ceux qui ont pris le temps de s'arrêter et d'écouter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. La semaine prochaine, ce sera avec Gurky. J'ai préannoncé également que le 11 octobre, regardez le ciel il risque de se passer quelque chose en rapport avec Zachorolib qui va vous faire oui. plaisir mais je suis extrêmement hypé et j'ai hâte de vous parler c'est un truc sur lequel on travaille depuis plusieurs semaines donc j'ai hâte de vous présenter tout ça Zachorolib c'est terminé pour cette semaine je vous remercie d'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao